Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue deuxième épisode de 2022, je suis très de vous avoir aujourd'hui, un petit épisode en léger euh, que je vous avais annoncé, que vous attendiez, je vous avais même montré euh, pour ceux qui suivent euh, un petit peu les secrets de préparation d'une émission, qu'est-ce que je fais pour préparer ces dernières, quelles sont les recherches, quelles sont euh, les choses sous-jacentes pour arriver à, à une émission qui vous plaise. bon bah, A priori ça vous a plu de voir ces petits secrets, donc euh, je vous en remercie. Je profite du début d'émission pour vous parler très rapidement des prochaines semaines et de qui va, qui, qui va passer euh, dans les semaines à venir. N'hésitez pas également à me suggérer des noms, toujours acceptable et après de le faire parce que ça me permet d'ailleurs de pouvoir DM ces mecs en disant regarde les gens ils veulent te voir c'est ça facilite la chose je vous cache pas donc la semaine prochaine je serai avec euh, notre ami JL Amaru euh, en live ici à 18h le mardi comme d'habitude sur ma chaîne et ensuite euh, ça part sur youtube très vite vous connaissez j'aime bien euh, vous donner tout ça rapidement. La semaine d'après, émission spéciale, je vous ai dit, Zakan Rolib va partenaire avec un média d'accord, pour me permettre d'avoir des, des invités euh, un petit peu exclusifs et tout, mais j'attends l'annonce, j'attends l'annonce, euh, c'est très cool, ce sera une émission spéciale et dans trois semaines, si tout va bien, j'aurai le grand plaisir d'avoir le retour de Kamel, de Kamel dans euh, Z2RL, trois ans après euh, son premier passage, quatre ans mais il me semble, qu'il était venu en 2018, et, euh, on, va, on va voir un petit peu l'évolution de ce dernier et je pense que niveau évolution dans l'e-sport et dans le jeu vidéo, il n'y a pas beaucoup de monde qui est ce qu'il a réussi à faire depuis qu'il est venu la première fois. Mais trêve de parler de l'avenir, il y a également un présent. Un présent où je suis très heureux de faire cette émission parce que vous savez, Zacharius a toujours une saveur supplémentaire quand je reçois quelqu'un que je suis. Et que du coup, euh, j'aime bien, particulièrement dans son contenu. Alors, des fois, je reçois des gens, je ne regarde pas spécialement ce qu'ils font, mais c'est très intéressant de le faire. Alors, ça l'est encore un peu plus quand je suis à personne, parce qu'il y a un supplément de passion euh, qui euh, transpire de l'émission. Et c'est quelqu'un qui a accepté de venir sans aucun problème en ce 11 janvier, parce qu'aujourd'hui, je reçois Amixem. Bonjour, monsieur, comment vas-tu Bonjour, Zach. Ça va Ça va et toi T'es trop sympa, parce que t'as dit... Il est venu sans aucun problème alors que ça fait deux ans qu'il m'a envoyé un message. <rire> <rire> j'ai avais envoyé un message il y a deux ans pour lui dire est-ce que tu voudrais venir On n'avait pas réussi à s'organiser ça. Par contre, si enfin on peut peu être aussi. honnête, je suis venu te voir fin décembre oui. pour 11 janvier Absolument. et tu as dit oui. Absolument. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui comme ça en dix jours, des fois, tu un peu short notice. Ah ouais, alors vraiment, vrai. bah pour ma défense, mais... j'étais en congé paternité et en fait, j'ai décidé de, re... de faire ma rentrée par ZAC en roue libre. Voilà. Donc, je ne pouvais pas être plus dispo. Et plus euh, dispo euh, au niveau du temps, mais aussi dans ma tête. tu vois. Genre là, je suis vraiment genre, j'ai du recul et tout. C'est le meilleur euh, mindset ouais, C'est faire de des formations en ligne à 499 euros. <rire> <rire> c'est le meilleur mindset possible pour, euh, pour, faire, euh, pour discuter, tout simplement. C'est trop cool. Merci beaucoup de m'en recevoir. Avec plaisir. Du coup, en ce moment, je me permets en rapide. Tu dis qu'on j'ai paternité, ça va Tout va bien Ça va, un de, petit peu ça temps. peut difficilement aller mieux dans la tête. En fait, c'est un paradoxe entre ça, ça va de ouf, mais vraiment. Et en même temps, je n'ai pas dormi plus de 5 heures d'affilée depuis un mois. Donc, c'est un truc où, en fait, dès que je dors, genre là, j'ai dormi dans le train en venant. C'était incroyable. J'étais content de prendre le train pour dormir. Et genre, je me suis réveillé dans le train. Et là, tu es un peu moins fatigué. Tu es en mode, c'est beau la vie. T'sais... Genre, euh, non, c'est trop intéressant comme période et tout. On se relaie avec ma femme. Enfin, euh, euh, moi, je ne peux pas allaiter pour des raisons évidentes biologiques. <rire> mais, euh, mais on se relaie au maximum. et euh, c'est une belle période, franchement. C'est un petit bien. congé pour ton deuxième enfant, c'est ça Ouais, exactement. Ouais, exactement. Donc euh, expérience de ouf, je suis passé en mode difficile, j'étais en mode facile, je viens de passer en mode difficile. On m'avait prévenu et, euh, et c'est trop cool. Enfin voilà, franchement, là, je kiffe la vie. J'avoue, je n'ai pas trop euh, ni regardé YouTube, ni euh, trop regardé mes stats ou je sais pas quoi. Enfin, je ne me suis pas pollué par les trucs qui me polluent un peu d'habitude pendant un mois pour vraiment me préserver. Et donc là, euh, je sais que quand je reviens de vacances ou quand je reviens de période comme ça, je suis... Euh, Enfin voilà, j'ai la dalle et j'ai envie de, de faire plein de trucs, plein de projets et tout. Et euh, ah c'est voilà, propre ça. Trop C'est tr propre, on va en discuter, il n'y a pas de problème, c'est cool. On va commencer par le plus grand classique, personnellement. Euh, moi ça m'apaise d'entendre quelqu'un, Ouais, je reviens là, j'ai la dalle, j'ai franchi... <rire> l'impression que c'est vraiment la période idéale pour se recevoir. Mais avant tout, on va passer par un petit peu plus d'histoire. Qui... Alors je vais me permettre de demander le grand classique de Zaccor au Libre en début. Qui es-tu D'où viens-tu Et quel a été ton parcours scolaire Waouh Eh bien Maxime euh, je m'appelle Maxime. Je suis né à Lyon, comme Ouh. toi, ouais, il me semble. Hein. Les, les Lyonnais sont faits pour ce... C'est le destin qui nous rassemble à chaque Grand fois. Grand représentant de, euh... de la ville, moi j'adore <rire> ma ville. Euh, ouais, je suis né à Lyon euh, en 91. Et euh, à l'âge de 5 ans, euh, la pression de la ville euh, urbaine, j'ai dit à mes parents, il faut qu'on y aille, il faut qu'on s'en aille. Je fais cette blague à chaque fois. Et en fait, <rire> ce, ce <rire> n'est pas vrai. Et... <rire> C'est mon papa qui a été muté du coup, et puis il a choisi euh, Angers. Vraiment, c'est random, c'est genre euh, là. Euh, il avait le choix sur l'Ouest de la France, et il a choisi Angers. Et il se trouve, c'est un hasard total, je, bah, je raconte ma vie, je suis là pour ça, euh, <rire> que Angers, j'ai plein d'ancêtres qui ont vécu à Angers. Donc en fait, il y a quand même un, quand même un attachement, euh, des, des, des... quand je parle à ma grand-mère d'Angers, tu vois, elle a, elle a des trucs à me raconter sur Angers. Ce n'est pas une ville random où j'ai atterri, tu vois. Donc ça, c'est rassurant, tu vois. Bah c'est pas sûr, rassurant, mais c est, c est, ça fait que je, je me suis, pense, plus attaché à la ville. Mais il y avait un côté historique familial, même de si tu as appris un petit peu ce que tes ancêtres y ont fait, ça a un côté fierté, tu de ouf, bah genre là où j'ai fait mon lycée, ma grand-mère me raconte toujours que mon arrière-grand-père, il allait chercher son sable avec sa brouette, la rue d'à côté, tu vois. Et genre pour ma grand-mère, c'est n'importe quoi, parce que moi j'étais à Lyon. La probabilité que je me retrouve, en fait, sur la terre de ses ancêtres, tu vois, genre elle est, elle est comme une ouf, elle est trop contente. Euh, mamie Roland, dédicace. Euh... Donc voilà, et j'ai grandi à Angers, et du coup, euh, je vais un peu te décevoir, mais c'est quand même ma ville de, de cœur, tu vois, je ne suis pas né là-bas, mais c'est vraiment ma ville de cœur, euh, parce que j'ai tous mes souvenirs euh, là. J'ai grandi dans un petit patelin euh, à côté d'Angers, euh, j'ai tous mes potes, toutes, euh, voilà. Par contre, toute ma famille, euh, ou une grosse partie de ma famille est à Lyon, donc j'ai beaucoup revenu à Lyon et je connais bien Lyon, euh, enfin en tout cas la région. Et, euh, et après, parcours scolaire, tu m'as demandé... Euh, Primaire dans un petit village de campagne avec 100, 100, 100, 100, 100 étudiants, j'allais dire, sans élèves, quoi, max. Donc petite école, avec des, des, des, des classes où tu as CP, CE1, CE2, 6e, là. Tu as tout le monde dans la même classe et tu fais ouais. tous les cours en même temps. Voilà. C'est mixé. Moi, je me rappelle, il y avait quand j'étais en cours des CE1, CE2. Voilà, c'est ça. Genre la prof, j'ai fait que ça. les deux en même temps. Absolument. Et je pense que c'est pas trop mal, en vrai, parce que bah, quand tu es dans le niveau d'en dessous, en fait, tu, tu prends plus d'XP. Du coup, t'es dans le niveau un peu supérieur, ça va peut-être un peu moins vite, j'en sais rien. Mais rien qu'en y repensant avec un peu de recul, les profs qui arrivent à donner cours c'est mais... deux... vrai que je <rire> jamais repensé. C'est dingue, quand même. Genre, mais vraiment, il est en mode, laissez-moi maintenant, vous vous taisez, vous faites ça, on va passer au samedi. Non, mais c'est délire, hein. c'est vraiment délire. Et j'ai bien aimé cette ambiance de, de, de campagne, au calme et tout, suivi vis dans un cocon sans t'en rendre compte en fait, genre euh, c'est calme et tout ça, enfin, c'est fou. Et après collège classique sur Angers, rien de rien de foufou. Lycée machin, la lycée. Bon, tu sais, il faut faire le choix des filières qui déterminent quand même pas mal de choses. Bon, maintenant ça n'existe plus, mais donc j'ai fait S. Alors que, en fait, j'ai fait S parce que, euh, genre, je suis grave grave intéressé par les sciences. D'accord. Euh, et euh, j'adore ça, mais je suis éclaté. Donc c'est, euh, tu sais, c'est un choix de. <rire> J'aimerais bien faire ça, mais. Et donc, euh, tu vas être pas ouf, mais vas-y. Je pense que ça m'intéresse un petit ah, peu. Ça... Ça. Parce que forcément, le S aussi souvent qu'on entendait, euh, parce que c'était ça ouf toutes les portes. Ouais, de ouf. Ouais, ouais. Après, je... honnêtement, L, je trouve ça incroyable, mais c'est ce truc qui ferme le plus de portes. Y a pas, voilà. ES, je pense pas que ça t'en énormément, parce que tu sais, genre ES option maths, par exemple, c'est hardcore, tu vois. Et pourtant, t'auras pas le tampon S sur ton truc, alors que S option maths. Quasiment aussi bien que S option, de quoi je parle là, c'est incroyablement pas intéressant, euh, S option euh, SVT tu vois, Enfin, genre il y a quasiment le même niveau. Mais, euh... Mais ouais du coup ça, ça je suis content d'avoir fait ça, déjà j'ai aussi suivi les potes parce que tous les potes voulaient faire S et que, et que clairement moi me séparer de mes potes c'est impossible dans ma vie tu vois. Euh, c'est pour ça que je voulais absolument faire espagnol. Bah, j'ai pris allemand parce que mes potes ont fait allemand, tu vois. Ok, je, euh, je suis quoi, tu vraiment. Tu vois, -dire, si mes potes prennent latin allemand, je prends latin allemand. C'est pas grave, on va s'arranger. Euh, donc euh, ouais, en fait, et ça, je pense, que ça vient d'un truc. C'est que euh, j'étais en maternelle à Lyon. J'avais des potes de ouf et euh, mes parents ont dit bah, on se casse. En fait, non, on t'a arraché. Ouais, fait. on m'a arraché de ouf et genre, je, je pense, avec le recul, j'ai un peu mal vécu, tu vois, de me réintégrer et tout, c'était dur. Et je continuais de recevoir, en fait, de la classe de Lyon, des dessins, tu genre en mode « Maxime, mon thème revient oh. ». Et, et du coup, oh, c est c est à, à l'âge de 4 4,50, en mode « bah, euh, c'est-à-dire que moi, je, veux, je voudrais te muté s'il vous plaît et, ». Et du coup, je ne sais pas si c'est ça, tu vois, mais c'est vrai que pendant tout mon parcours scolaire, j'étais en mode « où vont mes potes ?» euh, Donc, c'est vrai que j'ai fait des choix d'études par rapport à ça. Puis, au bout d'un moment, quand tu arrives au bac, là, il n'y a plus, enfin tu vois, genre si tes potes vont faire euh, dentiste ou médecine, ils ont presque tous fait ça. Bon non. Euh, donc si toi t'es voué à aller dans un truc totalement voilà, ça. Alors je vais aller en médecine, mais vraiment pour <rire> rester avec les potes, ça devient difficile quand même. En vrai, je l'ai un peu fait à un moment. C'est-à-dire qu'en première année, moi j'ai hein, choisi euh, finance comptabilité machin parce que je me disais c'est la partie scientifique du monde réel. Ok. Tu vois, c'est vrai. Quand t'as fait du scientifique, mais que tu veux rester un truc connecté au réel entre guillemets. Euh, c'est pas mal de voilà, enfin, je me suis dit c'est un choix pas trop débile ça m'a pas plu du tout parce que de toute façon à partir du moment où vous faire des calculs et tout c'est pas à bon plaisir euh, mais donc du coup pendant ma première année j'allais euh, en amphithéâtre de médecine euh, euh, suivre des cours euh, parce que ça me faisait rigoler d'être avec mes potes, genre. avec ma meuf aussi. Genre. Ouais, ouais c'est ce que je me dis, parce qu'il y avait une motivation peut-être un peu sous-jacente pour se forcer à aller suivre des cours de médecine auxquels il n'était peut-être pas inscrit. Je vais te dire un truc, euh, écouter un sujet d'expertise, quel qu'il soit, hyper pointu, ne rien comprendre, je peux faire ça pendant des heures. <rire> je suis des vidéos sur YouTube, des conférences sur la physique quantique, et genre je suis comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais... Euh, intellectuellement, c'est intéressant d'être débordé de complexité Ouais. et même si tu arrives à capter genre 0,5%, es hyper fier à quoi, tu vois Et euh, je sais pas, bref, c'est un, un délire bizarre, c'est un petit, un petit aveu. Non mais c'est cool, je, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont comme ça, hein. et genre qui se permettent euh, petit à petit, il y a un côté autodidacte aussi un peu à la ouais, chose, euh... d'écouter des choses auxquelles tu ne pis purement rien à, à la base, mais qu'au fur et à mesure, tu vas peut-être commencer à comprendre. De... Alors pas du tout dans le même domaine, vraiment pas du tout, mais moi personnellement j'avais fait ça quand j'étais plus jeune et que j'avais commencé à suivre l'e-sport, j'ai commencé par Starcraft 2 qui était okay. un jeu très élitiste, ah, de très compliqué à regarder, je n'y jouais même pas, c'est-à-dire que je n'avais même pas installé le jeu, mais je sais pas, il y avait une vibe, des couleurs, des explosions partout, je me disais c'est sympa, et j'ai commencé à regarder voilà les tournois comme ça, et au fur et à mesure je commençais à comprendre, alors bien sûr, tu vas regarder 14 euh, conférences de physique quantique, tu vas peut-être pas être calé ah, dedans ça mais je peux comprendre la démarche ben en fait c'est qu'on est, qu est de la une génération on a une en fait on a une culture de euh, on, on peut enfin okay, c'est hyper prétentieux de dire ça mais on se dit mais je peux faire ce que je veux en fait en regardant YouTube et en, avec Internet en fait je vais devenir ingénieur bah bon, ça se trouve je peux suivre des tutos et des PDF et des vidéos YouTube à, à l'infini en vrai c'est pas vrai mais je euh, des potes ils construisent leur maison par eux-mêmes full tuto YouTube tu vois genre 100% et en fait du coup en fait, on a grandi en se disant, mais tout est accessible. Donc en fait, euh, euh, si tu es curieux, je pense qu'on l'est tous les deux. Oui. Ben, tu, tu, tu vas chercher ce qui te fait kiffer et, et, et aucun sujet n'est inaccessible ou euh, réservé à l'élite, justement. Bah, la manne de savoir que tu as à l'heure actuelle, ne serait-ce que c'est très bête. Je ne vais pas devenir un élite si je le fais du jour au lendemain. Mais imaginons demain, j'aurais envie de commencer à faire des productions musicales de sur logiciel, ouais. un truc comme ça. Si, en, en réalité, si je charbonne ça vraiment fout. des tutos et des bails de mecs qui ah. transmettent leur savoir sur YouTube, potentiellement je peux à la fin être pas trop dégueu alors bien sûr ah il ouais, y, y a une touche créative artistique que j'aurais sans doute jamais donc je vais pas devenir euh, kenny west niveau producteur et ouais, les mecs je vous sors des prods de foot non mais, mais tous les mecs à viti je sais pas ils ont tous fait un autodidacte et euh, ils ont je sais pas ils ont charbonné logic pro je sais pas quel autre logiciel mais le le, le truc relou de le pan relou de ça c'est que oui tu peux devenir mais vraiment une star euh, ou euh, un, un, une, une brute dans dans plein de domaines de ouf hyper technique grâce à internet mais par contre genre la mao est ce qu'on en parle la musique assistée par ordinateur euh, si tu veux en faire euh, avec vraiment quelqu'un qui te donne des cours à l'ancienne genre en mode posé il n'y a pas tu vois il y a pas de, alors que ce serait fou tu vois genre avec l'essor les, les, du rap sur les dix dernières années euh, pourquoi il n'y a pas des cours des, des juste des profs de musique qui t'apprennent à faire du logic pro à poser euh, 808 et je sais pas tu vois ça doit exister peut-être non bah moi j'ai moi j'ai tapé dans le bon coin j'ai pas trouvé <rire> non, ah, non, que tu as cherché toi même non, as mais... même pas une petite formation je me suis même c'était même pas pour moi c'était par curiosité je me suis dit mais à mon époque tu vois genre j'ai fait 10 ans de piano genre j'aurais eu 10 ans aujourd'hui j'aurais voulu savoir comment on fait un beat tu vois et euh, à l'école de musique de saint-clément de la place il n'y a pas un beatmaker <rire> <rire> dans l'association Famille Rurale qui se pose et qui dit voilà. tu vois, Les mecs, venez dans la salle de la mairie, la salle des trop fêtes, dommage. Euh, je, vais, je, je vais vous montrer. trop dommage parce que parce Que quand tu as 8 ans, tu, tu vas pas regarder des, des tutos Logic pro, tu peux, mais tu es en avance. Mais d'ailleurs, bah, petit, tu sais quoi, je, je dévie, vu qu'on en dévie un petit peu, c'est cool. Euh, tu disais que tu avais grandi dans une petite campagne et tout euh, machin avec des amis. J'en parle souvent parce que eux ils ont grandi en campagne, puis après ils sont venus en ville et ils me disent souvent, vu que toi tu as fait les deux, je pense que tu peux peut-être livrer ton ressenti. Ils me disent, ouais, moi je trouve la ville c'est top. Quand tu arrives à 17, 18, 19 ans. Mais par contre, c'est vrai que même quand j'aurai 30, 32, 33 et que j'aurai mes premiers enfants, j'aimerais bien aussi les élever un peu à la campagne parce que j'ai moi-même grandi en campagne et je pense que grandir en campagne, ça a vraiment un apport de fou. Sans aller dans la comparaison, ouais, c'est mieux que la ville ou pas, ça, chacun se fera son avis. Mais il y a apparemment genre, une vraie valeur ajoutée à faire grandir ton enfant à la campagne. En tout cas, de ce qu'ils m'en disaient, t'en penses quoi, as maintenant que as tes premiers enfants et que t'as vécu les deux Je sais pas vraiment dire que j'ai fait les deux parce que tu vois, genre, à Lyon, c'était tellement court et tout. J'étais trop jeune pour. pour vraiment comprendre la vie citadine la différence ouais. en fait le, le grosse rupture je l'ai eu quand j'avais vécu à Paris à maintenant enfin, 4-5 ans au tout début de YouTube j'étais sur Paris pendant un an un an et demi et là j'ai vraiment compris ce que c'est d'être dans une grande ville euh, la vie citadine l'énergie qu'il y a dedans le, le, le la fatigue le stress enfin tout tout tout tu vois le, le pack le starter pack euh, Paris je l'ai eu et, euh, et là j'ai senti la diff et ça va avec moi, vraiment, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va avec des périodes de vie, quoi. Et euh, euh, je dirais que la, la, la ville, une grande ville dynamique, je pense qu'elle a le plus à t'offrir entre 20 et 30 ans, tu vois. Soit Lyon, Paris, Marseille, Toulouse, ce que tu veux, Bordeaux. 20 et 30 ans, c'est la folie, quoi. Genre, euh, t'as 12 000 fois plus d'opportunités, euh, t'as une énergie de ouf et tout ça. Mais moi, j'ai voulu m'en protéger parce que je me dis, en fait, il y a tellement de trucs que. Et, et, et je pense que je, ma curiosité de vouloir m'intéresser à tout, tout, tout fait que si je suis submergé par de, trop de trucs qui m'intéressent, je vais être partout, à toutes les soirées, à tous les machins. Je suis pas un gros fêtard, mais c'est juste que soirée en mode euh, opportunité, tu vois. J'sais, pendant la vie à Paris, je sais pas, il y avait une soirée FIFA, de lancement de FIFA, après il y avait une soirée euh, lancement de je ne sais pas quoi, tout ça. Puis tu as envie d'aller partout parce qu'en fait, tu ne sais pas trop ce que tu veux faire et tu veux rencontrer des gens et tu veux, tu veux prendre, prendre, prendre, tu, vois, ouais. tu veux manger de l'info et tout. Et je me suis dit, si je fais ça tout le temps, en fait, je ne vais pas avancer. Et j'ai vu d'autres YouTubeurs qui étaient en même temps que moi, euh, après dans les mêmes cours de progression, on va dire, ouais. qui du coup, se sont fait un peu bouffer par Paris. Tu vois, je voyais se faire manger par Paris. <rire> L'expression se faire manger par ouais. Paris, c'est réel. <rire> c'est <rire> réel de fou. Et euh, Ils s'en sont très bien sortis et tout ça. Mais j'ai senti qu'ils ont, vraiment, je pense qu'ils ont perdu 2-3 ans. Après, ils se sont sûrement amusés. Mais euh, ils ont perdu 2-3 ans en mode… Euh, Ouais, voilà, enfin bref. Bah, divertissement, Et donc, la fête, à euh, droite, à gauche, les bails. Ouais, non, mais t'inquiète, je vois exactement. Ouais, ouais, mais là, mais, que mais tu veux même dire. sans parler de, de fête, hein, mais, euh, mais c'est que bah, tu... c'est peut-être plus difficile de se concentrer sur un projet quand tu es dans une grande ville comme ça parce qu'on te propose 14 000 trucs. Pour revenir aux enfants, bah, franchement, je ne sais même pas. Mais c'est vrai que bah, j'ai grandi quand même toute mon enfance en campagne. Comme je te disais, cette espèce de huis clos, il y a des inconvénients aussi, tu vois, parce que c'est radio campagne. C'est euh, Twitter, mais en version euh, miniature, tu vois. Donc, il euh, y a des dramas de village. C'est marrant, tu vois. C'est vraiment en Les dramas de village. Ah, je te jure, c'est délire. Euh, c'est délire. Enfin bref. Et <rire> c'est drôle. Ça, ça ferait une autre émission. Et donc, je ne sais pas ce que ça, ça donne en ville, tu vois. Parce que c'est plus dilué, tu vois. Les gens sont moins, euh, euh, sont moins en petit comité. Donc, ça brasse un peu plus. Donc, du coup, un, les problèmes sont peut-être un peu plus dilués. J'en sais rien. Mais euh, moi, j'ai plus envie d'élever mes enfants, j'avoue, euh, en semi-campagne, Ok. C'est Angers, c'est semi-campagne, crois. Ouais, J'allais dire, ouais, <rire> ville un peu, ville, mais à taille humaine, pas voilà. trop grande. Ouais, parce que moi, j'avais mon petit as euh, qui, bah, qui a fait ses études à Angers. Il, oui, mais il est d'Angers. On a fait la propagande un nombre de fois. Et, de il me disait que Angers c'était très étudiant, euh, très cool, très cool. Ça, vraiment. Euh, vraiment, voilà, il y a il, y il un bien nombre bien. disproportionné d'étudiants par rapport au nombre d'habitants. Je crois que je vais dire des bêtises, mais il devait y avoir genre 200 000 habitants à Angers. Je crois qu'il y a genre 50 000 personnes qui sont globalement en formation. Donc, tu vois, genre un quart de la population. Les chiffres sont peut-être éclatés. Vérifiez vos sources sur Internet. Et je ne le fais pas. Et, et, euh, et voilà. Et du coup, ça fait qu'il euh, y a une bonne ambiance à Angers. Quand tu un appart en ville à Angers, tu sais quand c'est jeudi soir. Si jamais tu oublies, ouais. tu le sais. Peu importe si tu as une cour intérieure, tu es au courant. Tu n'es pas perdu. Voilà. <rire> d'ailleurs en parlant d'études du coup après toi ton première, ta première année en finance compta ouais. euh, t'as as pivoté sur autre chose as ouais, intégré, du coup j'étais aussi nul qu'en maths parce que ça restait des maths hein, globalement euh, mais par contre ça m'a mis le pied dans d'autres matières euh, à base de euh, donc j'avais je sais pas 6 heures de, de compta ou de contrôle de gestion ou je sais pas quoi et j'avais genre une heure de communication ou deux heures. Et en fait c'est cool parce que ces petites heures là je l'ai kiffé de ouf. D'accord. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, j'avais des projets de, de malade à faire en communication coefficient 1, je passais tout mon temps dessus et je ne bossais pas ma compta. Je me suis dit un moment, bon, on va arrêter de se faire souffrir. Il faut donc, être du coup, ouais. je suis parti euh, en master, euh, je n'ai même plus l'intitulé, mais communication, euh, web marketing, truc comme ça, dans une école à Nantes. Et, euh, et puis voilà, euh, master, je ne sais même pas si ça sert à à 3, quelque chose, mais, euh, mais euh, c'était un peu pour rendre fier mes parents. Et euh, je me disais. Euh, se prouver à soi-même aussi, se prouver à soi-même que, que tu peux aller jusqu'au bac plus 5. Puis ma meuf qui était en médecine et qui allait aller jusqu'au bac plus 10, ça donne un... Tu te dis, bon, hé, hey, on va se <rire> sortir les doigts du joueur. Voilà. Et c'était intéressant, franchement, c'était intéressant. C'est euh, là-bas que par hasard, lors d'un cours de journalisme, il y a un, un vieux journaliste, tu vois, même pas trop euh, euh, branché Internet ou quoi, tu vois, qui sort une phrase et qui dit... Euh, vous êtes étudiant, vous avez un temps libre de malade, utilisez-le un petit peu pour créer du contenu qui vous fait kiffer. Ça ne vous paraîtra pas du travail. Et, en, et donc, lui, il pensait plus de blog. Tu vois. Il disait, ouvrez un blog sur la couture si c'est votre passion et écrivez tous les jours dessus et ça, ça vous entraînera à écrire. Moi, l'édito, je m'en fous. Je n'avais pas envie d'écrire et donc, je me suis dit, cette idée, c'est quand même une bonne idée de convertir ce temps que je passe essentiellement aux jeu vidéo en un truc qui produit quelque chose. Et en fait, la, la, la conclusion logique de ça, c'est que euh, je voyais Diablo X9 et Diggy Dix et tous les mecs de l'époque qui me faisaient rêver. Et je me suis dit, je vais, euh, je vais créer une chaîne YouTube. Euh, et en fait, ça convertira un petit peu du temps qui, pour l'époque, 10 ans en arrière, pour toute la société, c'est du temps perdu. Les jeux vidéo, ça sert à rien, c'est nul. Euh, ça, ça le convertira en quelque chose d'utile, tu vois. C'est assez bien, tu m'as fait une transition extrêmement légère, parce que genre, ce que j'avais noté, 12 novembre 2012, première vidéo sur YouTube, du, du gaming classique, on en a un extrait en plus, j'allais dire comment Allez. tu t'es émissé dans le monde de la création de contenu, c'est quand même assez drôle de se dire que ça vient d'une phrase d'un prof, quoi. Mmh. Ça, vidéo Borderlands, oh, si, bien, bien. si la régie peut être un peu plus forte, vraiment Allez. le son, c'est ténébreux. <rire> Donc ouais, quand vous déployez un véhicule aussi... Moi, je privilégie euh, le, le, le, le, la roquette. Mais, mais t'as eu le bon goût de le faire sur, euh... sur Borderlands 2, ouais, qui est la quand la même un très grand bon classique. De ça, ça c'est du bon de goût, de ça, de monsieur. De Merci, de la régie, de pour l'extrait. Vous, avez... Vous, ah, <rire> <rire> Vous gérez ça fort, comme d'habitude. Vous gérez ça fort. Et je me permets de donner des conseils, apparemment. Alors que j'ai dû jouer deux heures au jeu. Mais c'est... Du coup, les premiers mots sur la chaîne YouTube, c'est un pote à moi. C'est un pote à moi. C'est une chaîne que j'écris un peu à plusieurs, avec des potes. Enfin, avec mon coloc. Comme gameplay, ça s'appelle Exactement. Tu veux savoir pourquoi j'ai déjà raconté, mais c'est parce que j'étais en web marketing. En web marketing, on t'apprend le référencement. Et moi, je me disais, mais jamais je vais percer sur YouTube, c'est impossible. J'ai aucune chance. Tu peux m'appeler euh, Bistou 49, ça ne marchera pas. Tout le monde s'en fout. Donc je me suis dit, ma seule chance, c'est que les gens, quand ils tapent gameplay, ils puissent tomber un peu sur moi grâce à l'algorithme. Tu vois, j'étais déjà en mode, euh, je vais brainer. Euh, il calculait déjà, euh, le monsieur. Hein, il essayait euh, déjà de casser la chose. <rire> je voulais brain l'algorithme déjà. Et du coup, je me suis dit, co gameplay. Sur un malentendu d'une recherche, il y a peut-être trois pélos qui vont tomber sur moi. Ça n'a certainement pas du tout marché. Mais c'est euh, ouais, pas, pas Coop League Gameplays, ma chaîne, et encore aujourd'hui, hein. c'est youtube.com/slash Coop Gameplays. Tu vois, FPS comme ça, je me suis dit, on ne sait jamais. Et puis euh, ça s'est transformé en Coop Gameplays, et puis au bout d'un moment, vers 200 000 abonnés, j'ai dit, il faut changer. C'est plus possible. C'est difficile de changer. Hein. Quand tu changes de nom, tu te dis, c'est fin de carrière. Hein alors que non <rire> mais... pas du tout <rire> bah, ça fait peur non mais c'est assez drôle parce que du coup quand on voit tes premières vidéos c'est du classique même de l'époque tu vois de 2012 euh, voilà du let's play des choses on te voit ouais. sur borderlands on t'a vu sur du battlefield ouais. et tout mais en refaisant une petite analyse, je vois que très vite, tu as quand même slidé vers un certain type de vidéo un petit peu différent. Euh, tu as fait un, un peu... Puiti... un peu, C'est 같은... ça, ouais, ouais. tuto, des, de, tuto de Diablo X9, euh, ah, des, des, des petits tournages, des histoires, des raids sur Twitch. Qu'est-ce qui a marqué cette volonté d'aller au-delà du classique euh, let's play ben, Vas-y les gars, 80 épisodes sur euh, Skyrim. Bon bref, tu, euh... dis, tu as en fait, je pense que ça commence où tu n'as sais, juste pas aucune idée de ce que tu peux faire et tu vas vers la facilité, c'est-à-dire ce qui existe déjà, c'est-à-dire gameplay commenté. Tu vois que ça ne marche pas parce que des gameplays commentés, il y a déjà Diablo X9, il y a déjà euh, la Advent Family pour les très vieux. Il y avait plein de commentateurs euh, très bons et très divertissants et je n'arrivais pas à la cheville de ces gens-là. Bah, les Sun Sun, les Jata bah, et tout à l'époque, on s'en rappelle. Euh, Dark Funeral, le mec des enfin des, des blazes où les gens, s'ils connaissent, ils se disent c'est comme si je vous dis, encarta, c'est des, des mots, ça te, ça te, c'est des failles temporelles. Euh, et du coup, euh, je fais ça certainement pas très bien. Et donc, j'essaye de trouver autre chose. Vraiment en mode, euh, je ne veux... sais même pas, en fait, je sais même pas. <rire> c'est vrai que c'est dur de se rappeler la réflexion qu'on a eue il y a ouais, 9 ans. C'était ouais, ouais, ouais, <rire> il y a 9 ans, quand même. il oui, <rire> y a 10 ans, mais on est en 2012, ça va faire 10 ans ah cette ouais, année. Ça... Oui, 9 ans, excuse moi Non, mais oui, délire. Oui, oui c'est clair. Et donc, du coup, je, je, je commence à me dire, je vais faire des blagues quand même, parce que, parce que je ne suis pas en groupe de potes et tout ça, j'ai toujours été le vanneur ou quoi. parce ouais, ce que j'allais dire, ça collait sur moi ta personnalité. Ouais, ouais, ouais, ouais je pense que j'ai toujours eu envie de faire marrer parce qu'en en gros, faisons bah, ah, une de réflexion euh, psychologique, mais euh, je, je suis relativement mal à l'aise en groupe, voilà, surtout quand, quand je dois m'intégrer dans un groupe que je ne connais pas. Et l'humour, ça a toujours été euh, la faille, tu vois, pour rentrer dans le truc et s'intégrer, tu vois, donc... Si je ne fais pas une vanne, j'arrive pas à m'intégrer. Mais vraiment, c'est impossible. Je ne m'intégrerai pas dans un groupe sérieusement en mode « oui, bien sûr, non. Je serai mal à l'aise, il y aura des blancs et j'aurai envie de partir. » Donc les blagues, euh, voilà, j'ai envie de faire des blagues. Et, et du coup, j'avais fait une première parodie de Diablo X9. Je ne sais même plus ce que c'était. J'en étais trop fier de cette vidéo parce que c'était la première fois que je faisais un vrai montage où je pensais un peu mon truc. Limite, j'avais écrit et tout. C'est sûrement super pourri. Mais, mais, euh, mais voilà, du coup, j'ai tenté ça j'ai créé une chaîne de tuto parce que j'ai toujours bien aimé expliquer les choses en fait ça c'est un truc euh, euh, ça va super mal sonner ce que je vais dire mais genre j'aime ai, bien certains mecs qui font des formations quand même parce que euh, si c'est bien fait que c'est pas juste pour pour faire payer 18000 euros les gens ou pour, ou pour choper ton cpf ouais voilà, ouais, voilà. <rire> bah je ouais, clairement T'as toi aussi t'as eu les appels bah, Alors je vais <rire> poser la question là. qui n'a pas eu d'appel. Ah, moi je suis pas, CPF je, ah oui ok ça veut dire qu'il y a eu un truc sur Twitter et tout ah, mais, ça, Non mais mec tout le monde est appelé pour le CPF c'est horrible. Putain parce que je te dis j'étais coupé d'internet pendant un mois, du coup j'arrive je fais, pardon, ah il y a eu des blagues sur le CPF. Et, et, euh, et bref voilà, et donc j'ai tenté plein de choses en se disant tiens qu'est-ce qui peut marcher, qu est où est-ce que je trouve mon plaisir aussi Et je crois que j'ai créé une chaîne de tuto donc, qui s'appelle Tuto Banana, qui vient du fait qu'en fait, la seule vidéo qui avait marché sur ma chaîne YouTube actuelle, c'était un tuto. <rire> Donc, je me suis dit, bon, je fais que des tutos. Et d'ailleurs, j'avais fait un, un tuto sur comment euh, faire de la musique, en fait. Genre, comment euh, faire euh, de l'autotune sur GarageBand, qui est un logiciel euh, qui existe encore de, de musique. Et Parce que je trouvais que ça manquait, tu vois. Enfin, bref. Et ça n'a pas marché du tout, mais j'avais fait ma petite charte graphique et tout ça. Je m'éclatais. En fait, je crois que c'était le délire de faire son montage, sa charte graphique, son logo et tout. Quand tu lances un projet, tu es, es, es transcendé, tu es en mode... Tu veux que tout soit parfait, alors bah que oui, ça non. sert à rien en fait, c'est le contenu d'abord, tu vois l'emballage on verra après, tu vois. Euh, c'est aussi un tout, tu vois. Mais... Ça, ça, vient, ça vient après je trouve l'emballage, mais au début faut se concentrer sur le contenu, bah parce oui. que s'il n'y a pas de contenu, fin, tu vois. Euh, et puis après j'ai tenté plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, euh, des parodies, des machins, du doublage, euh, comme, euh, comme faisait Dix en beaucoup moins bien. Waouh, <rire> mais mec, c'est ça avec les petites salut lumières à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien bienvenue sur Tuto Banana, aujourd'hui on se retrouve pour euh, un tutoriel sur Macintosh, magie, sur le logiciel GarageBand est qui est un logiciel de musique inclus avec <rire> tout euh, bon Macintosh monsieur, faut <rire> <rire> <de>, euh, <rire> pas dire, avoir honte ouais, ouais, de ses premiers côtés en fait je rebondis sur ce que je disais j'essaye de courir ma voix parce que c'est très désagréable en fait, tu vois ce que je disais tout à l'heure, genre en mode, moi j'ai pas envie de m'intégrer si je fais pas de blagues. Bah là, en fait, j'ai essayé de m'intégrer sur YouTube sans faire de blagues. C'est un tuto, c'est un mec qui est là, Alors, voilà, on va vous expliquer comment. Et en fait, ça met mal à l'aise parce que c'est sérieux, c'est premier degré. C'est ça, en fait. ça, t'aimes pas, ça Ouais. En fait, j'assume mes blagues nulles de, du début de YouTube et je dis, ah oh, putain, c'est pas drôle. Mais au moins, j'essayais d'être drôle. Mais là, c'est premier degré, donc ça met pas bien. Très, très sérieux. <rire> la chaîne existe encore, allez la voir, elle est super. Plutôt banane. <rire> J'avais même, tu sais quoi, que, on a tous vu les chaises gaming sponsorisées là, ouais. de différentes marques, et, et, voilà, voilà. et puis à chaque fois quand ils t'en envoient une, ils te proposent de broder le logo, et pour vaner, je sais plus quelle marche, je crois que ça devait être des ici d'ailleurs, ils m'avaient fait des chaises tuto banana, donc au bureau on a des chaises tuto banana, tu vois, un peu stylé quoi. Ah mais c'est bien ça, ça, ça, ça, petit clin d'œil quand même à une, à, une belle époque, à une belle époque. Parce que très rapidement avec euh, ces, ces petites parodies, j'ai même vu l'histoire de la piscine à boules, euh, ouais. des raids sur Twitch, alors ça c'était un truc que j'avais même moi j'ai fait à l'époque euh, où, tu, où bon, tu trollais un peu les streamers et tout avec des dons, des raids et tout. C'est quoi qui a marqué du coup cette volonté d'aller au-delà, euh, encore une fois, du classique gameplay et tout C'est vraiment euh... le fait de vouloir se diversifier euh, direct un peu après euh... en fait... En fait, je voyais, euh, je voyais, je voyais euh, les YouTubers Call of Duty, parce que c'était la plus grosse niche de YouTube. C'est fou de se dire ça maintenant, mais ce qui faisait le plus de vues sur toute la plateforme YouTube, en, en, je parle en, en créateur régulier, c'est Call of Duty. C'est ouf euh, Et je voyais que ça commençait à se faire dépasser, etc. Et que les créateurs se disaient euh, il, il fallait qu'ils en fait, sortent de cette niche, alors que c'était la plus grosse niche. C'est dur de se dire je vais sortir de ma niche et de ma zone de confort, alors que c'est le plus gros truc. Et euh, tu as deux choix, en fait, sur YouTube. Pour moi, tous les YouTubers sont rentrés par une niche. Tu regardes n'importe quel YouTuber, ils sont rentrés avec un format précis qu'ils faisaient tout le temps. J'arrive pas à trouver d'autres exemples. Tu vois. On parlait de des pieds hors caméra, il fait de la F1, peut-être qu'un jour, il fera autre chose. Cyprien il faisait des podcasts, et puis il a fait, il fait des longs et des courts. Mais tu commences toujours par ta niche parce que c'est ce qui te permet d'avoir de, de, ta première audience solide. Quoi. Et... Là, j'essayais un petit peu tout. On va dire que c'est la phase d'expérimentation. Mais après, en fait, ma, ma, ma, mon audience hardcore, on va dire, tu vois, le, le cœur de l'audience, ça a été le, le, le roleplay. Le roleplay en 2013-2014. Donc sur Arma 3, il n'y avait pas GTA. Pour te dire, moi, j'ai quitté le roleplay. Euh, on en reparlera après. J'ai quitté le roleplay parce que c'était plus vivable en stream, parce que je me faisais streamstalk et tout ça comme ce que vivent tous les, les, les, les, les streamers GTA RP. Euh... Et je, je, je, du coup, j'en avais marre, j'arrivais plus à créer vraiment de contenu là-dessus. Et au moment où j'ai quitté, je commençais à entendre parler qu'il y avait des tout premiers modes sur GTA V, qu'elle et elle est arrivée, tu vois. Donc, euh, j'ai fait trois ans de, de Arma RP et c'était ouf, tu vois. Ça, c'était dingue. C'était trop drôle. C'est une personne que j'ai réussi, qui en a fait. Par exemple, j'ai déjà eu You ici. Ouais. À chaque personne ouais. qui me parle de cette période Arma RP que je n'ai pas du tout connue personnellement. C'est les prémices du RP. Il me dit que c'était la folie. C'est des prémices du RP, mec. On faisait des 10 000 viewers en 2000. 14, c'est n'importe quoi. C'était euh, 10 000 du verre, pas récurrent. Mais on faisait, on faisait 2-3 000 et des fois sur des soirées, on faisait des 10 000. Ça n'avait aucun sens. Et c'était euh, des balbutiements de Twitch parce que tout va tellement vite. Et en fait, on découvre, imaginez-vous, maintenant, j'étais RP, c'est mainstream de ouf. Tu vois mais on découvrait le plaisir de jouer à RP, les histoires et tout ce qui se passait. C'était la découverte du RP, genre vraiment. Et ça m'a trop plu quoi parce que c'est de l'impro. Et, euh, et au final, ce que je fais aujourd'hui sur ma chaîne avec les gars du crew, avec Thomas, Yvon, Étienne, c'est de l'impro. C'est-à-dire qu'on pose un cadre qui est les règles du jeu, par exemple, d'une vidéo. Et à l'intérieur, on improvise. Je n'ai jamais fait de vidéo écrite ou très peu. Donc, c'est ce qui m'a plu dans le RP. Et c'est là où, euh, où, où la, la, la, la, le pivot s'est fait. C'est qu'une fois que, que j'avais cette audience, je ne sais plus, j'ai toujours en tête 200 000 abonnés. Je pense que c'était à peu près 200 000 abonnés. Où je me suis dit, c'est bien le RP, mais ça ne va pas... C'est trop risqué si je veux vivre de ça, de, de tout miser sur le RP. Ouais, ça va pas être pérenne. Alors qu'en vrai, euh, sans doute que j'aurais fait euh, que du RP, j'aurais fait Arma 3, il y aurait GTA qui serait arrivé, je serais pas trop euh, dans la mouise aujourd'hui. Mais, euh, mais, mais, mais bon, je me disais c'est un peu risqué quand même. Parce qu'en plus, c'est ce que je regarde, as, as un peu assez vite effacé entre guillemets le gaming de ta chaîne. Ouais. Gaming que tu as envoyé euh, bah, chez Pizza Guys, une chaîne euh, que tu avais fait, je crois, à l'époque, c'était Broadband <rire> TV, c'est ça ouais. C'était C'est ouais. ça. C'était quoi un peu la, la valeur ajoutée en faisant ça Est-ce que ça permettait vraiment de marquer le tournant de ta chaîne en mode Parce qu'il y a encore eu un petit peu de gaming derrière, mais c'était vraiment beaucoup ouais, moins ouais, marqué. Ouais. C'était quoi la, la valeur... transition douce Tu vois, c'est un virage à 90, mais. <rire> Beau virage ah, quand voilà, même voilà, voilà. Est-ce que est c'était vraiment histoire de marquer « Ok, maintenant sur cette chaîne, il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup moins de gaming. Le gaming, si vous le voulez, c'est là-bas. Et maintenant sur Amixem, moi, je vais faire des choses qui me plaisent et euh, bah, du coup, derrière, des vidéos qui ont marqué un petit peu. Et on va en, en, en discuter. Mais est-ce que c'était vraiment une, une manière de En fait, la raison, elle est financière. Euh, c'est que je savais qu'il fallait que je prenne ce, à, ce virage à 90. C'est bien beau de le dire, mais ça voulait dire, euh, passer, ça voulait dire déjà passer de Twitch à YouTube. Euh, sachant que Twitch, c'est les dons, etc. Donc, c'est un, un revenu régulier qui est, qui est rassurant. Et YouTube, je ne faisais pas du tout les vues qu'aujourd'hui. Ce n'était pas du tout les CPM d'aujourd'hui. Ce n'était pas du tout euh, rentable, en fait. Je me suis dit, si je fais des vues sur YouTube, bah, c'est simple. Je, je, je, je gagnais, je sais pas. Je sais que quand j'ai commencé, j'étais à 900 euros par mois, à peu près, sorti d'école. Euh, je passais de, de peut-être, j'en sais rien, 1500 euros à zéro. Quoi. Euh, donc, le virage à 90, oui, mais <rire> dur. Dur. Et en fait, il y a cette opportunité qui arrive, parce que je rencontre Vodka, je ne sais plus comment, euh, en Salon, à, en Allemagne, à la Gamescom, et euh, avec était racine, rencontre improbable. Et, et voilà, on parle de ça et ça match bien. Cyril, là aussi, dans, dans toute cette histoire et tout. Et puis, euh, Broadband TV, qui est un network, un peu comme Webédia, on va dire pour les gens, euh, qui euh, propose de créer une chaîne gaming euh, calquée sur un succès de malades qu'ils ont eu au, au, au Brésil, euh, avec deux créateurs qui se sont mis ensemble, qui ont fait une chaîne ensemble pour Broadband TV, et ça cartonne. D'ailleurs, le super s'appelle Contrôle de, d'Oyos, de, de, de, un truc comme ça. Ouais. et trop stylé, tout franchement, vraiment cool. Et ils veulent reproduire ça en France. Ils font appel à deux créateurs, Vodka, parce que Vodka est déjà chez TV, c'est un des plus gros créateurs et tout, et Cyril. Et Cyril refuse. Et du coup, il m'en parle, il me dit « Est-ce que toi, ça te dirait ?» Et je fais bah, de ouf. Et c'était payé 2000 dollars par mois. Ce qui fait que je me suis dit « Ben, ça remplace mes revenus Twitch. » Et donc, je, peux je fais ça. Et du coup, je peux prendre le risque de YouTube. Ah, parce que j'ai un revenu régulier. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est cool d'avoir l'histoire sous-jacente de ça. Si j'ai pu, du coup, euh, me permettre sur ma chaîne d'abandonner un peu le cœur de ce qui avait fait son premier succès, c'est parce qu'à côté, j'avais le revenu que mon frère pour TV. Et sur ma chaîne à moi, d'ailleurs, t'as pu... Euh... Voilà, parce que j'avais trop peur de... Enfin, trop peur de, de, de, de... Ouais, trop... En fait, je voyais tout ça, là. Tout ce métier, cette opportunité. Comme une fenêtre, tu vois, vraiment, qui s'ouvre. Et je me suis... Je me suis dit, là, il faut, faut foncer, quoi. Genre, on n'a pas 14 dans la vie, des trucs comme ça, tu vois. Pouvoir vivre de ce qu'on fait, etc. Je peux pas prendre de risques. Je, je, ça doit marcher absolument, tu vois. C'est pas ça doit marcher genre en mode, je dois, je dois atteindre 5 millions d'abonnés, j'en ai rien à faire. Je, juste Je dois pouvoir vivre de ça et échapper à la vie qui m'est promise, à savoir, comme plein de gens, mais genre euh, à... à, à, à moi, c'était community management, etc. Ouais, enfin, bon, ouais, du web marketing community web management, enfin, ouais. 9h-17h, euh, des trucs pas super intéressants. Et ouais, j'étais déjà en train de travailler là-dedans. Et euh, ça m'était pas... C'était pas horrible. J'ai fait des boulots pourris. je je sais ce que c'est de voilà mais mais juste je me voyais pas faire ça toute ma vie et donc là je voyais l'opportunité je me suis dit non je peux pas je peux pas me permettre que ça marche pas et que je me que j'ai fait un mauvais choix stratégique et que je me plante c'est pas possible donc euh, donc c'était une sécurité ce truc là et c'était une sécurité mais c'était pas une, du tout une corvée c'était vraiment cool ça s'est bien passé enfin, ouais, c'était cool c'était une bonne expérience oui, et, et en plus broadband tv nous ont invité enfin euh, euh, Vodka votre cas habité au canada à l'époque euh, on a été, été là-bas à Vancouver et tout, c'était trop stylé, mais c'était une expérience de vie de ouf, je prenais beaucoup de plaisir. Le seul truc pas plaisant, c'est qu'il fallait que je fasse tous les montages en plus de ma chaîne. Donc, ça, ça a été euh, le début de l'overdose du montage, euh, un peu à cause de Pita Guys, mais, euh, mais, mais le contenu en lui-même, c'était trop cool. C'est top, parce que du coup, avec 2015-2016, c'était un peu le, le début de ce que j'ai appelé personnellement la, la, ta vraie transformation, celle où ton contenu a commencé à, à trouver un peu la voie qui a forgé euh, bah, le, le chemin, ce que tu allais être. Il y avait des vidéos un peu React à l'époque. Euh, je pense euh, notamment, bah, tu regardais par exemple les snaps des abonnés. et tout C'était la première vidéo React qui a explosé. C'est un classique. C est c est un genre, classique. Euh, elle n'est pas ouf. Hein. Mais euh, c'est juste que je me suis dit, ah, d'accord. Là, je me suis dit, c'est la première vidéo... Virale, entre guillemets, tu vois. mais genre C'est la première vidéo de toute ma chaîne. Je rejoue au nouveau Snapchat 1. C'est vraiment pas, pas terrible comme vidéo. Hein. Je la prends en référence juste parce que... Euh, ben parce qu'elle a, elle a fait prendre à la chaîne un essor. Elle a fait arriver plein de nouvelles personnes sur la chaîne vers, que j'ai pu rediriger vers ce que j'aime vraiment, tu vois. Et, euh, et avant, en fait, je, je grappillais juste des abonnés un après les autres parce qu'ils ils, s'intéressaient au RP Ça grossissait gentiment. Je passais sur Play Comedy Club, sur des chaînes communautaires qui me faisaient de la promo machin c'est comme ça que ça marchait et là première vidéo que je pose sur la chaîne je crois qu'elle fait un million de vues euh, qui ce qui n'avait aucun sens à l'époque je sais plus en quelques jours et là je me suis dit ah, oui d'accord okay. y a moyen de d'aller gratter une plus grande audience et de l'amener ensuite vers ce que je veux grâce à ces vidéos euh, là que je maîtrisais pas trop encore je sais ça s'appelait même pas des vidéos react je savais pas du tout comme ça à euh, ouais, voilà mais c'était assez drôle parce que du coup, il y avait ce genre de vidéos React, des vidéos plus à thème où des fois, tu essayais des petites choses. Et euh, un petit peu après, des vidéos un peu plus grosse production là où tu en mettais un peu, un peu plus plein, plein la vue. M moi, c'est assez marrant parce que... C'est quoi Regarde, je me permets. Est-ce que tu te rappelles la première fois où on s'est vu Je pense même pas que tu sois... t'en tu rappelles, oh, yeah, que, yeah, yeah. que tu avais déjà vu, mais moi, je le sais. On s'est vu à une Paris Games Week, non Pas du tout oh, On s'est même pas vu en France. Mais non <rire> On s'est vus à Los Angeles mais non, sérieux <rire> Je me permets de raconter, on s'est vu à, à Los Angeles sur un event Activision pour Call of Duty Infinite Warfare, la okay. sortie. Okay. Tu avais été invité. Et à cette époque-là, moi, j'aimais beaucoup ce que tu faisais. Donc, on avait échangé rapidos. Oh, je suis désolé. Et je, non, mais je pas dit que tu as été un rococon, je parlé <rire> euh, normal, tu vois. Et, euh, et à cette époque-là, et, et je me rappelle, ça avait marqué un tournant. Tu t'étais pointé avec ton drone et je t'ai dit, tu vas faire quoi un petit peu là Et toi, je me dis, bah, écoute, mec, je vais aller chasser des baleines. Ah mais oui, c'est vrai, oui, je vacances quand c'était du coup. Okay, Et le mec, il était allé avec son drone sur un petit bateau pour aller voir des baleines à, au large de Los Angeles. Moi, j'étais là, moi, oh, Los Angeles, mon bah, mec, on est à l'hôtel, on se fait plaisir, ma gueule, on fait un peu la fête. Lui, c'est à ce moment-là que j'ai compris un peu le décalage, tu vois. Ah oui, on ne fait pas les mêmes choses, quoi. Ah, c'était une autre époque du drone. En fait, le drone, je voyais comme un outil de ouf pour Ça développer du ouf. contenu et en fait euh, mais enfin aujourd'hui le drone de tout le monde en a un et tout euh, c'est limite un smartphone le truc mais mais genre à l'époque tu sortais tu faisais une image aérienne avec le drone les gens disaient mais c'est comme sur France Télévisions Maxime c'est bon YouTube c'est la c'est la télé c'est génial enfin euh, la télé en termes de production tu vois genre c'est magnifique j'avais été en Islande avec Cyril j'avais sorti pour la première fois les gens ils étaient comme des oufs c'est la première fois qu'on voyait des drones enfin qu'on voyait de, de l'aérien sur euh, sur un petit vlogueur pourri qui est dans sa chambre donc euh, du coup ça faisait un décalage qui fait que voilà je le voyais comme un super outil de produire des trucs et, euh, et c'est marrant parce que c'était une époque où aucun pays, aucune euh, où les forces de l'ordre, machin, ils s'en foutaient du drone, genre vraiment rien à faire quoi, aucune mesure de sécurité tout ça. ils s'en foutaient complètement tu peux aller où tu veux, tu faisais ce que Mais tu veux avec l'histoire des baleines, c'est que le, le, je me lève super tôt je vais sur mon, sur c'est même pas un petit bateau c'est un bateau euh, de touristes de whales, euh, Whale Watcher le truc euh, de touristes quoi il y avait 100 personnes sur le bateau délire et euh, je vais voir le capitaine. Donc, tu imagines, il y a 100 touristes aux États-Unis. Donc, les mecs, ça rigole pas, tu vois. Et je lui dis, excusez-moi, je peux faire décoller mon drone Il me dit, ben bah ouais, bien sûr, on monte sur le toit. Donc, euh, c'est pas le toit, genre, il y a un escalier. C'est genre, on escalade le bateau. Ah oui On monte sur le toit et je, avec un de ses matelots. Et genre, je fais décoller le drone et tout. Je vais voir les, genre, les, les baleines, c'était des, des lions de mer et tout ça. Puis, on a eu aussi des baleines. Et le truc, qui tanguait. J'ai pas pu faire poser le drone, donc j'étais obligé de faire des activations d'urgence à, à 3 mètres du bateau. Le, le drone s'est craché sur le bateau, il y avait des gens sur le bateau. <rire> et genre, ça, jamais de la vie, ça ne peut arriver aujourd'hui. Genre, c'est juste que le mec connaissait pas la techno, il était en mode, bah, bien sûr. Bah, avance, bon, mec <rire> du coup, apprendre des... Oh, stylé <rire> <rire> Donc, euh, non, mais ouf mais je me rappelle, ouais. je me rappelle de ça. Mais du coup, un petit peu, entre, voilà, entre ce, ce début de chemin qui s'est dessiné vers 2015-2016, entre ces vidéos React, Snap, j'ai noté également les vidéos un peu plus à thème, genre, bon, voilà, genre Le Bon Coin, des trucs comme ça qui, qui a aussi explosé. D'autres vidéos où tu essayais un petit peu des petites choses, des simulateurs, des trucs, des vidéos un peu plus grosses production avec le drone, comme on vient de l'évoquer. Ça découle de quoi Ça découle d'une stratégie Qu'est-ce qui t'a motivé à cette époque-là à dire, tiens, maintenant que j'ai fait ce ouvrir le snap, comme on en parlait, je vais plutôt partir sur ça, on va tenter des choses purement. C'est quoi qui a motivé cette envie bah, J'étais frustré d'avoir... Euh, je ne vais pas me plaindre, mais je n'ai pas beaucoup voyagé dans, dans, mon, dans mon adolescence et enfance. Voilà, j'étais j'étais Angers, à Saint-Clément-de-la-Place. Et du coup, euh, j'adore ma ville, mais à 19 ans, je ne t'aurais pas dit ça. À 19 ans, j'en pouvais plus. J'étais en mode... Euh, je, je veux me casser et non seulement je veux me casser, mais je veux pas revenir. Quoi. Et c'était pas de la haine, c'était juste je veux voir autre chose, j'ai besoin, j'ai une soif de, de, de voyager. Et je me voyais vraiment déménager à l'étranger, vivre à l'étranger, etc. J'ai eu plusieurs opportunités de le faire euh, qui ne se sont pas concrétisées parce qu'en même temps, il y avait YouTube qui arrivait. Et en 2015-2016, quand c'est devenu sérieux, j'ai vu YouTube comme une opportunité de voyager euh, et d'assouvir ma, ma curiosité quoi, fin, ou ma, ma, mon envie de voyager tout simplement. Donc plutôt que de vivre à l'étranger comme c'était ce que je m'étais dit depuis super longtemps, je me suis dit bah en fait je vais je vais voyager quasiment une fois par mois avec toujours un projet ou un truc à montrer, à raconter et à lier YouTube avec le voyage. Et j'ai, enfin, je sais pas comment dire, on a toujours l'impression que qu'on n'est jamais assouvi, tu vois genre là ça pendant trois ans j'ai j'ai voyagé mais genre abusé et ça, ça va mieux quoi ça m'a guéri quoi <rire> ça veut dire que j'ai vécu ton trip quoi ton ah, que je te jure genre c'est ouf genre vraiment au bout de trois ans je c'est bon et, et aujourd'hui j'adore voyager je, je reprends l'avion je suis dans un aéroport je suis comme un ouf je suis comme un enfant mais genre c'est bon quoi et ce qui est ouf c'est que euh, j'habite à Angers des fois je reprends la même route que je prenais quand j'étais petit qui m... c'était un enfer j'étais en mode plus jamais je... c'est la dernière fois je ne veux plus aller ici. C'est les mêmes endroits tout le temps. J'en ai marre. Et aujourd'hui, j'habite dans les mêmes endroits et je suis content. Donc, euh, c'est rassurant en même temps, tu vois, parce que j'aurais pu, euh, je sais pas, voyager toute ma vie ou me dire, enfin, euh, être jamais en place, tu bien vois. Sûr, genre. Bien sûr. Et en fait, non. C'est ça, c'est ça qui a motivé, je pense. C'était vraiment un besoin au fond. Et, et puis en plus, ça répondait à, un, à une, une audience qui était genre, enfin, et les, les gens étaient contents de voir ça, quoi, du voyage sur YouTube et tout ça. Et puis, euh, mes inspirations, c'est Antoine de Maximi, euh, je ne sais pas, c'est pas sorcier. Dans chaque émission, dans chaque truc, tu as un nou un nouveau, une nouvelle ouverture sur, euh, sur un pays ou un endroit ou une technologie ou quoi. Et je me suis dit, en fait, je peux faire n'importe quoi. Et toujours dans cette espèce de traumatisme de me dire, je ne veux jamais qu'on puisse me mettre dans une niche. Je ne veux pas qu'on puisse me cataloguer. Ben, en fait, je vais faire des trucs tellement différents qu'on pourra jamais ouais, décrire okay. ma chaîne ouais. donc ok du react ok des vidéos un peu plus à tête mais regarde il y a aussi du voyage du truc donc on pourrait pas réellement ouais, te mettre dans l'un ou l'autre en plus c'était peut-être as cité des inspirations mais à l'époque sur youtube un gars qui a inspiré tout le monde avec un truc bah, c'était Kazinestat je sais pas si tu regardais c'est bien je suis plus tard ça euh, Kazinestat c'est peut-être deux ans après je suis un euh, gros fan aussi mais euh, c'était avant je, je dis c'était avant Kazinestat comme si euh, je veux dire je connaissais pas Kazinestat du tout euh, et, euh, et voilà Mais c'était l'essor des vlogs en tout cas ouais, c'est clair enfin, C'était clairement l'essor des vlogs Et, et c'est juste que euh, Les vlogs à l'époque c'était vu comme On se brosse on on se bro en les dents Et du coup je voulais faire des vlogs un peu Cali tout ça, mais avec le recul ça a très mal vieilli C'est pas ouais. ouf hein. Mais, non, mais en, tout cas, mais ça en tout cas c'était du hein. C'était du du voyage. Moi, moi, certains, je trouve que ça a bien vu. Personnellement, je, je t'en avais parlé en neuf mais je le redis maintenant parce que sur ces vidéos-là, bon, bah, tu en as fait plein, du coup, euh, des, des trucs très très cool, jusqu'en 2019, la fois où vous étiez au pôle Nord et tout. Mais moi, la vidéo, et ils l'ont montré un peu avant la régie, donc j'étais très content si vous pouvez la remontrer, mais la vidéo que tu as fait en Finlande, dans, la, dans, dans le lac <rire> gelé, bon, tu m'as dit qu'on on, on te l'a pas souvent ressorti. Moi, elle m'a marqué. Bon, peut-être dans le chat, dans les commentaires YouTube, il y en a une de ces vlogs ou de ces voyages qui, qui vous a plus marqué que d'autres. Moi, c'est celui-ci. Et celui-ci de la frappe bah merci mec, <rire> merci beaucoup. Vraiment c'est un super voyage en vrai. C'était vraiment cool. Euh, c'était l'époque où je commençais à être contacté par des marques et tout ça. Et là c'était. Je à la guide finlandaise si je pouvais marcher sur la glace. Elle m'a dit écoute si tu marches sur la glace au milieu et que tu tombes ça va se refermer parce que ça va geler et je pourrais pas te sauver. <rire> ça par contre si lourd, tu ça. marches pas trop loin du bord euh, là où il y a l'eau je pourrais venir te sauver peut-être. Elle est pas sûre. Donc euh, on va faire ça. Je vais faire le tour. Donc c'est parti. Euh, musique épique de stress. Vraiment cette vidéo, moi, je l'avais trouvé exceptionnelle. Avec la combinaison, le lac gelé, les plans au drone, la voiture, parce que euh, sais, tu vas nous en parler dans quelques instants. Mais était ouais, en sponsor avec une voiture, avec euh, je sais plus quelle marque de voiture, avec Ford, ouais. avec Ford mais voilà bon, là c'était le va Je sens pas que ça craque sous mes pieds. Ok, là je me chie dessus. Ça vient de craquer en dessous de moi. En fait, c'est quoi Ça me fait penser à un truc, mais c'est que le gros fil Merci rouge La régie, vous êtes des mots. Bon. Le gros fil rouge, c'est euh, le mec euh, absolument normal, sans aucune compétence, qui est dans un endroit ou une expérience qui, euh, qui, euh, qui le dépasse. Et du coup, ça, ça a créé un décalage censé être drôle. Et, et, et encore aujourd'hui, euh, c'est ça. Quoi. genre euh, J'ai été euh, invité, euh, je ne peux pas trop dire quoi, comment, où, mais en tout cas, ce n'est pas pour l'armée, ouais. mais sur le Charles de Gaulle, donc le, le, le, le porte-avions. Porte et c'était une expérience de ouf, on a passé 24 heures dessus et tout. Et, euh, et c est, c est, c est, ça me dépasse, quand tu vois, genre, c'est un... Il catapulte des, des avions de chasse. Donc, euh, c'est ce genre d'expérience euh, que j'adore parce que je me disais, bah, voilà, je, je pense que les gens, ils peuvent s'identifier euh, à moi en se disant, bah, j'ai aucune compétence pour marcher sur un lac gelé ou faire je sais pas quoi, ou faire des vols zéro g ou quoi. Et du coup, tu subis le truc de manière marrante, et c'est mon perso, en fait, c'est un mec qui se fait dépasser par les événements, quoi. Euh, et ça ça me plaît beaucoup et c'est en fait c'est ce que je continue à faire je pense enfin, quand je fais des, des expériences un peu marrantes comme ça ah la la la finlande quel, quel kiff et, et d'ailleurs finlande je voulais te dire un truc parce qu'on en a parlé en Europe il attends je te raconterai et il m'a dit je te raconterai en live ouais, euh, c'était la grosse overdose de montage en fait j'ai euh, j'étais putain j ai, j ai, ce genre de phrase j'avais l'impression d'être hyper euh, bref mais j'étais à, à San Francisco juste avant pour euh, le, le lancement ça devait être de je sais plus quel jeu on s'en fout et et du coup, je devais faire le montage de cette vidéo que j'ai fait entre San Francisco et euh, Helsinki, ou je sais plus où c'était. Et du coup, je l'ai fait le montage vraiment en 30 heures d'avion dans les aéroports comme ça et tout ça. Ah oui. J'ai voilà. Ensuite, j'ai tourné la vidéo en Finlande et sur le retour, j'ai refini. J'ai fait le montage que dans les aéroports comme dans des conditions. Des conditions horribles. Là, je me suis dit, c'est plus possible. Genre, je dormais pas et tout. Et au bout d'un moment, ça ça atténue le plaisir. Euh, parce que tu es épuisé et puis que tu, tu tu peux pas monter et tourner tout ça et là que je me suis dit il faut que je m'entoure. Déclic, cette vidéo là, vraiment c'est le déclic de je peux pas continuer à faire ça tout seul, je vais pas tenir. Donc j'ai commencé à embaucher des monteurs. Ah ça c'est intéressant. C'est pas mal parce que c'était aussi à, à cette époque-là, à ce moment, qu'on a vu un peu euh, des, des premières critiques venir un peu de concernant des, des gens qui te reprochaient le côté euh, l'intro pouce bleu, euh, un peu les op à droite à gauche, les titres. Euh, avec un peu de recul, t'en penses quoi de ces critiques qui pouvaient être là-bas il y a 5-6 ans Mais c'est des critiques qu'on entend peut-être un peu moins euh, maintenant de manière globale sur YouTube euh. Ben en fait, euh, quand, si je reviens, genre 10 ans avant ça, euh, enfin un peu de 10 ans, pas du tout, 5 ans avant ça, euh, Diablo X9 par exemple, euh, c'est un YouTuber qui a commencé à faire des OP, etc. Donc en 2010-2011, c'était choquant. Tu vois, les gens, ils étaient choqués, vraiment, genre c'est impossible, es youtuber, tu peux pas euh, être vendu Tu peux pas être invendu, tu peux pas, euh, tu peux pas euh, avoir quoi que ce soit à voir avec une marque parce que ça va détériorer ton contenu, etc. Et en fait, euh, il n'a il a rien fait de plus, euh, de, plus, de plus mal que ce que tout le monde fait aujourd'hui euh, avec toutes les op qu'il y a. Simplement, il l'a fait avant. Et donc, il a ouvert les portes, en fait. Il a, il a, il a tout pris dans la gueule et c'est lui qui a ouvert les portes. Je dis lui, mais d'autres. Hein. Et 4 ans ou 5 ans après, du coup, quand moi j'arrive et qu'il y, y a donc pouce bleu, titre, je ne sais plus ce que tu as pris, c'est aussi des ouvertures de portes. C'est des trucs où, en fait... Euh, Aujourd'hui, 100% des gens, mais, mais enfin, je veux dire, euh, c'est pas 100% des gens, tout le monde le fait pas, mais dans tous les domaines, même les trucs hyper quali, mec critique de ciné, un hein, critique de ciné, sur YouTube, il va te demander d'activer la cloche. 100, mais tranquille. Il va te demander de liker. Il va te demander, tu vois. Euh, mais il y a 5 ans ou 6 ans, c'était pas la même chose. C'était mal vu, j'imagine, de... De... c'est vrai, ça, ça, tra ça travestit un peu. Enfin, ça travestit, ça... Ça modifie l'algorithme, enfin ça, ça le fait, triche en fait tout ah, simplement. À l'époque, voilà, l'algorithme voilà. voilà, prenait beaucoup les pouces bleus en compte voilà, et tout. Euh... Maintenant, euh, aujourd'hui c'est différent parce que le, le, le, ce qui fait monter une vidéo, comme tu sais, c'est plus les gens la regardent en, en temps euh, relatif. Ah, hashtag, ouais. Donc si tu as une vidéo de 10 minutes et que la personne reste 7 minutes, c'est énorme pour YouTube. Et donc YouTube se dit, bah, tiens, les gens restent en général longtemps sur cette vidéo, donc je vais la propulser. Donc ça n'a ça plus trop de sens de, de demander des pouces bleus ou même des cloches ou quoi en vrai. Ou des abonnements ça vraiment ça ça fait plus, plus grand chose mais à l'époque c'était un biais qui permettait d'avoir euh, plus de vues et tout ça et, euh, franchement euh, je, je, je dirais toujours euh, je, je me suis déchiré à faire ce que j'ai fait tu vois après les gens ne pas aimer aimer dire bien c'est pas bien mais je me suis déchiré à faire euh, euh, mes, mes contenus ouais as pas donc, triché, tu t'es tu donné j'ai charbonné comme un malade et donc euh, J'estime que quand j'ai charbonné comme un malade, s'il y a un biais qui ne me semble pas être en, en contradiction avec euh, qui, une quelconque éthique au moral, qui consiste à demander des pouces bleus, je le fais, je m'en fous, tu vois. Et encore aujourd'hui, je ne trouve pas du tout ça choquant d'avoir demandé des pouces bleus. Maintenant, euh, euh, c'était une époque aussi où... Euh, on va dire, on, les pouces bleus, ce n'est même pas trop un sujet, c'est peut-être plus les, les miniatures trompeuses, etc. Mais en fait... Euh, ah, je me rappelle qu'à cette époque-là, j'étais très dans la vague putaclic et j'en riais, enfin, clairement, j'étais en mode, euh, je me nourris de ça, c'est marrant, tu vois. Mais en fait, mes miniatures, elles n'étaient pas trompeuses. En fait, c'était l'époque des miniatures trompeuses. Ouais. Et moi, mon titre, c'était genre, oh, j'ai chassé une baleine, j'ai survolé une baleine au drone, sauf que frérot, c'est vrai. Et en fait, c'était que ça, Genre, toutes mes miniatures, elles étaient putaclic, elles respectaient les codes du putaclic, mais vraiment, il se passait le truc, tu vois et en fait, peu... j'avais pas trop envie de me défendre parce que Don't Feel the Troll, the troll tu vois. Mais j'étais en mode, mais en fait, c'est pas trompeur. C'est ce qui se passe dans la vidéo, donc... Après, c'est plus les vidéos réac peut-être, ou je sais pas. Ouais, ou alors, rigueur, peut-être qu'il se passait vraiment ça dans, dans la vidéo, mais vu que c'était que quelques instants, ça faisait un peu tirer par les cheveux. Mais ouais, bon, au bout d'un euh... moment, il faut bien mettre un titre aussi. Ouais, tu vois. Là, c'est vrai, <rire> t'as raison, c'est ça, en fait. C'est vrai que euh, c'est une vidéo de 10 minutes et il se passe euh, 30 secondes où il y a le truc et ça devient le titre. Et aujourd'hui, c'est. C'est le classique. C'est classique, tu vois. C'est le classique. <rire> mais. Euh... Euh, je sais pas comment dire Tiens, nous, on en parlait aussi un petit peu hors caméra en fait on a fait toute l'interview hors caméra et là on la retourne C'est ça, ça. on a tout dit on est là depuis 9h du matin on a fait une longue discussion et là on vous la retranscrit là. Et euh... oh, je sais plus ce que je voulais dire c'est pas grave c'est un truc qu'on a dit avant je me souviens plus c'était intéressant. Eh bah, tant pis. Ouais, pas de souci. Si, si, si ça te revient, etc., il n'y a pas de problème. D'ailleurs, en 2019, tu avais donné une interview chez l'ADN où tu euh, parlais euh, du fait de trouver des concepts porteurs pour la chaîne. Toi, tu avais cité, par exemple, euh, Le Bon Coin pour toi, qui avait été euh, quelque chose ouais. qui avait vraiment pété sur ta chaîne. Ouais. Des concepts qui vont la porter pour permettre à côté de faire autre chose. Ouais. On est début 2022. Tu es, es encore dans cette logique Est-ce que à ton niveau, on a encore besoin de ça Ou alors, euh, maintenant, tu es un peu plus tranquille euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu appliquerais si tu devais recommencer, euh, peut-être, imaginons une chaîne bah euh, alors ouais c'est vrai que c'était une stratégie ça l'est toujours en vrai c'est non ça l'est toujours euh, euh, pendant le c'est un exemple pendant le confinement j'ai sorti une vidéo où je fais de l'exploration spatiale tu vois euh, l'exploration spatiale l'exploration des étoiles tu vois avec un télescope connecté tout ça euh, et je sais plus combien elle a fait la vidéo je vais peut-être dire euh, n'importe quoi mais elle a fait euh, peut-être 2 millions de vues et euh, genre je me dis si j'avais pas fait tout ça Jamais de la vie, j'arrive à emmener deux millions de personnes à regarder des étoiles, genre impossible. C'est trop niche, c'est trop… Et ça, c'est la plus grande fierté ever, tu vois. C'est genre d'avoir réussi à emmener les gens, pas souvent, parce que c'est peut-être une vidéo sur, sur 20, sur des sujets qui me passionnent de fou, tu vois. Et il y, y en a beaucoup sur la chaîne, des, des vidéos comme ça, qui, qui passent dans la ligne édito comme une vidéo normale, genre ça passe en fait pour moi c'est genre trop trop important tu vois. ouais genre c'est ouf ouais. genre en mode euh, ouais voilà. bah là je leur pas parlé de calcul ou des trucs et en vrai elle aurait fait 500 000 vues j'aurais fait mes frères j'ai amené 500 000 vues enfin j'ai amené tu vois en fait c'est un entonnoir quoi c'est à dire je me dis bah j'ai ma vidéo mainstream euh, qui me fait kiffer qui est là qui capte plein de gens et peut-être s'il y a 25% de ces gens qui sont venus pour euh, j'ouvre vos snaps qui euh, bah, qui, euh, qui ont été emmenés vers d'autres trucs et que ça les intéressait et qu'à leur tour je sais pas ils ils ont été, euh, ils, je sais pas, ils ont resté un télescope ou je sais pas quoi. Ouais. Ça me fait trop plaisir, tu vois. C'est la plus grande fierté de, de la chaîne. Et du coup, si je parle vraiment long terme, euh, je sais pas si la question va venir de que, comment tu te vois dans 5 ans ou dans 10 ans ou des trucs comme ça. Euh, si dans 10 ans, admettons, il me reste 10% de l'audience qui me regarde actuellement, c'est-à-dire, j'en sais rien, moi, 100 000 vues ou, 100 000, ou 200 000 ou quoi, euh, c'est taré, tu vois. Parce que je, je, dans 10 ans, je ferai pas euh, du react Je je pense pas je, je, dans 10 ans je, je te souhaite faire je, autre chose que de réagir je... à des vidéos ouais. <rire> après si ça me fait plaisir je le ferai encore hein. vraiment mais moi je prends un plaisir monstre à le faire encore aujourd'hui mais mais mais, euh, mais dans 10 ans je sais pas et si dans 10 ans je veux faire euh, des docu euh, sur des sujets hyper pointus ou de la fiction j'en sais rien et qui a encore 10 de ma de mon audience de temps mais c'est ouf mec c'est dingo tu vois bah oui et donc, euh, ce, ce, cette logique d'entonnoir, de, enton... le mot entonnoir n'est pas très positif pour les gens qui regardent. Ils disent « Ah, super, je suis dans un entonnoir. » euh... Non, mais on comprend. Genre, l'entonnoir pour amener les gens à ouais. regarder autre chose sur des sujets qui te parlent plus, plus pointu, plus de niche, plus moins porteur à la base. quoi. Voilà, c'est ça. Et pas qui mal. me passionne de vous. Ah, ça, c'est intéressant. C'est pas mal. Les gars, si vous voulez commencer le contenu, trouvez votre truc porteur. Puis l'entonnoir, les gars. Je <rire> vraiment vendre une formation, du coup. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Arrive 2017, et l'arrivée du fameux projet Redbox, qui posera, euh, du coup, avec beaucoup, euh, qui, qui posera sur YouTube un petit peu l'air du, du fit and fun, je trouve. On fait, on fait plein de vidéos, mais plein de vidéos ensemble, avec des concepts imaginés ou alors piochés à droite à gauche. Com comment t'es venu l'idée de base Et comment est-ce que t'as choisi les premières personnes qui ont pu être dedans euh... Vodka revient de Vancouver, euh, suite à Pizza Guys et son expérience avec Broadband TV. Et là, il hésite entre soit aller sur Paris tout seul, soit aller euh, à Lille chez Cyril, soit aller euh, sur Angers. Ok, donc les, ouais. les, les propositions sont multiples. Il hésite entre les trois, il discute un peu avec Cyril, il regarde un peu Paris, machin. Et je lui dis, bah, vas-y, viens, euh, on, on travaille déjà ensemble, je lui dis, viens à Angers... Euh, j'avais déjà la même truc que je t'ai dit tout à l'heure je dis préserve-toi des grandes villes si tu veux, si tu veux charbonner préserve-toi des grandes villes prenons des grandes villes et juste ce qu'on a besoin c'est à dire on prend le train comme aujourd'hui, Zac en roue libre et hop on revient c'est genre le mec a trop peur de Paris quoi. Et, euh, et donc euh, je pense que voilà, ça l'a un peu convaincu et puis il fait le choix de venir à Angers et, on, et je lui dis il faut qu'on se prenne un local pour aller travailler c'est important et tout on se prend euh, deux... Euh, moi, j'étais déjà allé avant, mais j'avais pris juste une chambre étudiante que j'avais convertie en bureau. Ah ouais Tu j'ai euh, ah, ouais. pris un appart en plus, genre. Ouais. Et ça me mettait... J'étais pas. Ça me coûtait trop, 290 euros, euh, en plus de mon loyer que j'avais avec ma meuf. Mais c'était trop important pour deux choses. D'abord, j'avais un lieu, il fallait que j'y aille tous les matins. Je prenne le tramway ou ma trottinette et j'y vais. Et ça faisait une pression financière. Tu as 290 euros qui sortent tous les mois. Si tu ne charbonnes pas, tu perds de l'argent. Et tu perds ton temps. C'est pas ouf. Et donc ça m'a fouté, en fait un espèce de. de... Je mauto piégeais un peu en mode tu dois aller, t'as fait, t'as pas le choix. Bah, euh, mec, le concept de discipline, ça te rajoute un peu de, de. ouf, de ouf. Et donc du coup, euh, c'était euh, très mal isolé au niveau sonore, machin. J'en ai beaucoup rigolé sur ma chaîne parce qu'on entendait la cloche du tramway, est-ce que j'étais à côté de la Reste l'Enfer Et les manifestations, les, les jeudis soirs, les lives, il y avait des mecs bourrés dans la rue, c'était génial. Et euh, Valentin arrive, il se met, on arrive à trouver un local qui est. Euh, la porte d'en face donc euh, le, le, le truc d étudiant d'en face et donc on est à une porte euh, voilà des carves, comme si on était sur le même palier et on commence à faire des vidéos comme ça je sais pas combien de temps ça dure j'ai plus de temporalité mais en tout cas première expérience de faire une vidéo d'ouvrir une porte et d'avoir un autre créateur qui fait le même métier que toi et on échange et tout ça et euh, des fois on s'échange des idées on dit ah, ça c'est bien ça c'est pas bien on fait des vidéos ensemble machin. et là on se dit euh, ok là c'est quelque chose il y a quelque chose c'est pas... Comment dire C'est pas genre... Enfin, euh, ça décuple la créativité, tout simplement. Et plus il y aura de monde, plus ça va décupler la créativité. Et là, euh, moi, je suis très mauvais en termes de savoir qui prendre, qui chercher, machin. Donc, euh, c'est euh, votre cas qui ouvre toutes les premières portes. Alors que c'est quelqu'un relativement d'assez méfiant de base, mais bizarrement, il va, dès qu'il va kiffer quelqu'un, il va très vite faire confiance. Donc, il... il fait venir alors moi j'avais déjà eu un petit peu des contacts avec mastu et Jordan comme ça par message parce que Jordan avait fait un remix sur moi enfin il y avait des, des trucs comme ça et neoxy euh... je sais plus comment ça s'est passé Neoxi et donc ah, si Neoxi c'est moi Neoxi c'est moi et mastu et Jordan c'est euh... c'est Valentin en tout cas Jordan c'est sur c'est Valentin <rire> enfin bref en tout cas je me souviens que c'est vraiment le Valentin qui ouvre un peu les portes en toi tu Néoxy, les fait venir mais lui il ramène les autres ouais, ouais c'est ça et ils viennent ils commencent à faire des vidéos d'abord avec Valentin ils viennent et sur Ranger, c'est ça Ouais, sur Ranger. ils viennent avec Valentin et ça se passe super bien, on se marre beaucoup et tout ça. Et puis moi, je les vois passer tout ça et, euh, et je m'entends très bien et on rigole beaucoup et tout ça. Et du coup, il y a ce groupe-là qui commence à se, à se forger. Et là, je dis à Valentin, il faudrait qu'on trouve un local. Euh, pour nous déjà, tu vois. Genre, il faut qu'on trouve un local parce que là, c'est plus possible, c'est la merde. On est dans des locaux étudiants, pas, pas isolés, il faut qu'on trouve un truc sérieux. On commence à regarder les locations, c'est super cher. Je dis, en fait, il faut acheter. Parce que, euh, en fait, par mois, ça va revenir à la même chose. Simplement, il faudra rembourser la banque plutôt qu'un propriétaire. Et donc là, il faut aller voir les banques et leur expliquer qu'on a fait un métier sérieux. C'était compliqué. Allez donc, voir euh... en 2016, 2017 pour ça. Euh... Ouais, ouais. Et il euh, y a une banque qui m'a fait confiance, donc c'est cool. Et euh, du coup, euh, ach... j'achète un bâtiment, euh, parce que j'étais le seul qui avait un peu de chiffres euh, qui était, on va dire, euh, finançable. on va dire. Donc j'achète le bâtiment. Et, euh, et tout ça en même temps, on dit, bah, les, les, les, les gars à qui viennent souvent, bah, on va leur proposer de faire un truc quoi, de, de faire un, un endroit où on peut travailler, on peut faire des vidéos ensemble, etc. Et euh, les travaux durent quasiment un an, c'est sûr même, un an, et pendant toute cette année, ils continuent de venir, ils font des allers-retours, on continue de faire des vidéos et tout ça, c'est une super période quoi. Euh, en attendant justement la création de ce, ce, ce truc-là. Et puis Et même moi je gère tu gère vois l'avancée du truc, voilà. euh, les différents studios, les bases. Je gère tout, tout seul. À 100%, c'est l'enfer. Euh, je suis accompagné par un architecte. Je sors toutes les thunes. Euh, c'est un gouffre financier, un gouffre de temps de malade. Euh... Mais c'est passionnant parce que tu te dis, « Putain, je suis en train de faire un truc de fou. » Ça va être incroyable. Voilà. Jusqu'à l'inauguration en fait, euh, du lieu. Tout le monde prend un peu ses marques, etc. Et puis après, la Redbox, c'est parti. Quoi. Voilà. C'est parti. Ça commence. Euh, voilà, je ne sais, sais pas si j'ai loupé des étapes ou pas. Non, Mais, non, continue. Euh, c'est super. C'est un, un moment d'effervescence. De, de... De... Humainement, c'est fou. Euh, moi, j'en garde vraiment un très, très bon souvenir. Euh... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les membres de la Redbox, euh, Neoxy, Massu, Jordan, Vodka et moi, à ce moment-là, on n'est pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. C'est. Et euh, on n'est pas du tout les mêmes. Dans bah, euh, 4 ans, ouais, je pense que vous avez tous un peu... C'est là que YouTube est fou, mais est que, humainement, ce n'est pas du tout les mêmes gens. Déjà, euh, les nombres d'abonnés ne sont pas les mêmes, les, les, les, les, les, les rapports ne sont, les, les les les, les sont pas les mêmes. Les dynamiques. ne sont pas les mêmes. Puis tu regardes les vidéos, ce n'est pas les mêmes vannes. c'est pas du tout. C'est d'autres YouTubeurs. Vraiment, c'est d'autres YouTubeurs. Et, euh, et voilà. Et on grandit au sens propre. Comme au sens figuré, on grandit... Euh, euh, ensemble pendant euh, trois pendant ans, je pense, du coup, euh, à partir de là, je, ça doit faire ça. Ouais. Euh, voilà. T'as d'autres questions avant que... <rire> non, en gros, j'avais dit comment t'es venu l'idée des bases et comment tu as choisi les personnes dedans. T'as parfaitement euh, répondu. Moi, la suite logique... Ah oui, comment on a choisi non, Comment on a choisi C'est les gens qui nous faisaient marrer. On les voyait... Non, j'ai pas répondu à ça. On regardait leurs vidéos. Moi, je me rappelle très bien de la première vidéo que j'ai vue de Jordan, première vidéo de Mastu, première vidéo de Nudoxy. Je les regarde et je dis, eux, ils ont un truc. C'est sûr, il y a un truc. Euh... Et Valentin, pareil. Genre, on s'est dit, ils ont une énergie, un truc. Genre, c'est pas comme tous les youtubeurs qu'on voit. Il y a Il y a, un, y a, un, y a quelque une chose. manière de poser les mots et les vannes qui font que, genre, c'est sûr. Sauf Jordan, parce que Jordan, il faisait pas de facecam. C'était un, un des remixes qui était marrant, tu vois. Potentiellement, c'était un gars marrant derrière, mais c'était pas sûr. <rire> Ça pouvait être un mec malaisant. Bien sûr. C'était juste un gars qui faisait de la musique et des remixes. Et quand on l'a vu en vrai, on s'est dit, ah ouais, ok. Mais. Euh, c'est un bon morceau. Voilà. C'est ce que j'allais dire, est-ce que, est que du coup maintenant, la, la, enfin, la Redbox t'a donné satisfaction avec le moment où t'as imaginé ce que ça pourrait être et maintenant Et est-ce que tu penses que ça aurait pu aller encore au-delà de ce qui a été fait Donc les différentes vidéos fun, les différents feats, les, les différents projets également comme le Redbox Trip, tu as des trucs comme ça euh... Moi en fait, j'ai. il y, y a cinq points de vue différents. Vas-y. Mais, mais, a... mais le tien, vu que c'est toi qui a construit le truc, qui a investi, qui a fait ouais, le bâtiment ouf. et tout. Mais mon point de vue à moi, c'est que c'était incroyable et ultra bénéfique en fait. J'avais euh, ma chaîne qui bénéficiait du coup de, de, de quatre autres créateurs qui étaient là sur demande, euh, tout le temps chaud, tout le temps oui, euh, pour faire des vidéos. Euh, je pouvais faire du fit and fun, alors que ça n'existait pas avant, ou en tout cas quand tu voulais faire du fit and fun avant... Fallait que t'appelles 14 youtubeurs, dire est-ce que tu es dispo, machin. C'était inorganisable, tu le faisais une fois par an. Et là, ça devenait euh, genre, euh, t'ouvrir une porte, t'es chaud pour demain, oui. Donc, c'était fou, tu vois. C'était, euh, mais comme encore aujourd'hui, je suis jamais sorti de cette période, mais c'était plus d'idées que de temps pour les réaliser. Largement plus d'idées que de temps pour les réaliser. Et euh, pas assez de monteurs pour suivre, pas assez de production, pas assez de... Tout est clérosé, tout n'arrive pas à suivre en fait c'est genre tu as, as les vidéos qui sont là les idées qui sont là mais le, le reste ça cavale derrière et c'est ça fait que tu avances pas aussi vite que tu voudrais j'aurais voulu en faire plus euh, clairement, le premier problème qui se pose c'est euh, que moi j'étais je, je, je, le plus gros youtubeur du groupe ouais. mais j'étais pas en mode euh, vraiment je l'ai dit 10-14 000 fois à Mastu et Néoxi parce qu'avec Jordan j'étais plus sur sa chaîne mais Mastu et Néoxi, je leur disais mais euh, je, je sais pas, vous êtes apparu dix fois sur ma chaîne, invitez-moi dix fois, il n'y a pas de souci. Genre, je, je vous rends l'appareil. Ouais, de ouf, vraiment, il n'y euh, avait pas de problème. Et euh, soit ils osaient pas, soit ils voulaient pas, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est arrivé peu de fois quand même. C'est arrivé, il y a des vidéos qui sont ouf euh, euh, sur la chaîne de Mastu ou sur la chaîne de Neoxy, il y a eu. Je pense qu'ils osaient pas vraiment. Et pour en avoir parlé avec eux d'ailleurs, je pense que c'était au tout début, c'était ça. Euh, et puis, plus ça avançait, plus ils osaient. Et plus on était en mode, bah, les gars, on est sur même pied d'égalité, donc bah si tu viens trois fois, je, je dois trois quoi, tout simplement. On comptait pas, hein, on n'était pas avec des tableaux excellent Oui. Mais, euh, Alors toi, 40 euh, fois, non, toi 42. Mais il y avait ce délire de, voilà, j'ai beaucoup donné finalement pour ton contenu. Euh, Est-ce que je peux, voilà. Et, euh, et, et, et, et et du coup, il se, il se trouve que du coup, euh, quand euh, moi j'étais celui qui invitait le plus, je pense Valentin aussi. Euh, C'était difficile de redonner en fait euh, à tout le monde, mais c c je, dis, je dis moi j'ai jamais rien refusé, j'ai jamais dit non je peux pas euh, à, à quelqu'un qui m'aurait demandé du, de la Redbox, mais il euh, arrive un moment où en fait si tu invites quatre personnes bah, tu dois quatre vidéos grossièrement c'est ça et donc comme tout le monde s'invite ça devient euh, intenable. Je vois. Ah bah là, très vite, ok, alors à lui, à lui, à lui. Et genre, limite, t'invites en fait, fait... que quelqu'un, tu dois des choses, enfin, tu dois entre guillemets c'était en tout euh... C'était même pas en mode, ouais oh, maintenant, je te dois ça. C'était pas ça du tout le problème, c'était juste, parce qu'on disait oui tout le temps, on se disait oui tout le temps ensemble, au début. C'était qu'au bout d'un moment, on passait plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur de notre chaîne, tu vois. Ça, je sais que Mastu l'a beaucoup vécu, on a tous vécu. Euh, on était plus sur les autres chaînes que sur la notre propre chaîne. Et ça, du coup... Ça te rend un peu fou parce que tu te dis, bah, j'arrive déjà pas de base, si j'avais le temps, j'arrive déjà pas de base à mener mes projets. Mais en plus, je dois aller fit and fun à l'extérieur et ça tient plus. Donc, ça, c'est le premier problème qui apparaît. Euh, et et euh, la fin de la Redbox, c'est une un, un accumulation de facteurs. C'est plein de trucs. C'est vraiment plein, plein de trucs. S Il y a de l'humain qui ne me concerne même pas. C'est de l'humain entre d'autres membres sans que j'ai rien à voir là-dedans. Ouais. Des incompatibilités de travail, des incompatibilités de pensée, des... des voilà, bref, je, voilà. C'est euh, l'immobilier qui fondamentalement ne fonctionne plus. Dis-toi qu'au début, bah, du coup, j'investis tout et tout. Je mets tout l'argent. J'ai ma et une qui arrive et qui sont des, des petits youtubeurs à l'époque. Et, euh, et donc, d'un point de vue, euh, je ne savais pas du tout comment ça allait se faire. Donc, en fait, j'étais passé à ce qui est l'ancêtre de Webedia euh, la rue, rue des Petites écuries Je ne sais pas si tu vois. <rire> et euh, ça n'existe plus maintenant. Mais en gros, c'était euh, voilà, un lieu où il y avait euh, le studio de Norman et Cyprien. Ouais. Et c'était un, un, une pièce carré comme ça, et j'y suis passé par hasard, tu vois, et il y avait un angle avec le décor de Cyprien et un angle avec le studio de Norman, je sais pas si tu avais vu ça. Et sur un autre mur, il y avait même Cyprien Gaming. Ouais. Et je me disais putain, c'est du génie comment c'est euh, agencé, ouais, comment c'est foutu. Ouais. Je me suis si, je veux faire des studios comme ça. Et du coup, le premier studio de Mastu et Neoxy, il y a un angle, c'est le, le, le décor de Mastu et l'autre, c'est le studio de Et euh, donc euh, voilà, et donc ils se retrouvent à deux dans un, dans un petit studio, mais en même temps c'est des petits youtubeurs, machin et tout ça. Donc c'était pas choquant, tout le monde était OK avec ça, machin. Euh, eux aussi, je leur avais proposé, je ne les avais pas du tout imposé ça. Et puis au bout de, je ne sais pas, peut-être six mois, tu vois, alors qu'on avait mis de l'argent dans les studios, tout ça, il y a Mastu qui vient me voir et qui me dit, bah, c'est un peu chaud, tu vois, genre, on est, on est les petits youtubeurs du groupe et ça ne nous aide pas pour émerger d'avoir notre demi-studio, quoi. Je fais, mais clairement, mec, je n'avais jamais pensé et tout, de ouf. Vas-y, on vire tout, euh, on vire tout ton, ton truc, on, oh, on, te ça, dans, ouais. on te remet dans une pièce euh, vraiment, genre à part entière, ouais. voilà à part entière. Donc tu vois c'est des premiers trucs. D'un point de vue immobilier tu fais, ah, ok, il y a des il y a des trucs qui marchent. Pas. Les premières problématiques, les un premiers bails que tu rencontres. Sauf que le studio dans lequel se trouve alors attends dans lequel Van et Oxy, c'est un studio sans fenêtre euh, truc tu passes. Enfin euh, est-ce qu'il euh, y avait un manque de pièces disponibles clairement. Hein. Euh, c'était voilà c'était euh, travailler tout le temps dedans. Ouais, c'est un peu c'est un peu dur. Euh, Jordan avait besoin d'un studio qui était techniquement hyper difficile à, à réaliser parce qu'il fallait qu'il soit complètement insonorisé. Frère, dans le studio, il y, y a ça de goudron, au sol du goudron dans un bâtiment, tu vois, c'est bizarre. Euh, pour isoler au niveau des basses, je ne sais pas combien, je crois que c'est 25 000 euros d'isolation phonique. Parce ah, ce que tu as dit sur Popcorn, tu avais dit que vraiment, euh, tu es vite arrivé sur une problématique. Euh... Et, et là, euh, tu mets tout ça, ça prend deux fois plus de temps, c'est-à-dire que Jordan, tout le monde a son studio en telle date, Jordan l'a eu huit mois après il commençait à péter un plomb, normal, tu vois. C'était pas, j'étais pas de mon ressort du tout. Hein. C'était, il avait choisi un, un artisan spécialisé là-dedans qui, qui était horrible. Et euh, on en rigole encore, mais euh, il, ça fait que du coup, son, son, son studio met du temps à être livré. Et le jour où il est livré, grosso modo, euh, il met le son à fond il y a la Redbox qui vibre intégralement. Ça oh. ne sert à rien. Donc, évidemment, tu vas le pas bon, dire le beau bon goudron, le bon goudron. <rire> le bon goudron, le bon goudron. Donc, tu vois, genre, c'est ça n'a pas été fait avant en fait et donc on a fait toutes les erreurs possibles en fait. Bah, ouais vous avez pris les pieds dans le tapis de, de tout ce qu'un projet comme ça incombe en fait de ouf donc on a découvert plein de trucs et je te passe les détails je pourrais te faire une émission d'une heure et si les gars étaient là ils te, ils te rencontraient encore 12 000 anecdotes donc ça c'est la partie matérielle immobilière et tout ça qui pose des problèmes et qui sont chiants au quotidien et puis ensuite à côté euh, humain euh, où il y a des incompatibilités entre les gars. Moi, je n'ai jamais eu aucun problème avec euh, chaque membre, tu vois. Avec ouais, qui que ce soit. Mais vraiment, tu vois. Euh, j'ai toujours été, enfin, je sais pas, j'ai toujours, toujours pris le téléphone, j'ai toujours appelé Mastu, appelé Jordan, appelé euh, Neoxy, appelé Valentin, quand il y avait un truc qui allait pas. J'ai passé, euh, sur la dernière, la dernière année des trois ans de la Redbox, euh, globalement, je crois que c'est l'année 2019, avant le Covid, ouais. euh, mon année au téléphone à, à comprendre, à à comprendre en fait pourquoi ces gens pensaient ça pourquoi, de... machin était sûr et tout et puis au bout d'un moment je dis je vais pas me battre toute ma vie ils ont ils ont aussi beaucoup grandi c'est pas les mêmes fallait fallait aussi que j'accepte que c'est pas du tout les mêmes personnes qu'il y a deux ans même si c'est deux ans c'est court mais ils ont grandi leur chaîne a explosé machin enfin euh, donc c'est pas les mêmes personnes donc euh, moi je, je voilà bref et puis ça a été hardcore pour eux parce que moi j'avais déjà mes sociétés de créer la compta, tous les trucs relous en fait que tous les youtubeurs sont obligés de faire et maintenant c'est. J'étais à ta société, enfin, genre, enfin, dire, tout le monde a ça, tout le monde est structuré et tout. Eux pas du tout, j'avais rien du tout donc je leur ai filé tous les contacts. Ils ont dû en un an déménager, quitter leur foyer, leur ville, euh, créer une société, gérer une société, faire des vidéos, machin. Genre ils ont, et ils ont, été... ils ont eu les épaules quand même, tu vois, pour, euh, pour tenir ça. C'était ah, dur. Compta et moi facture, ça je l'ai pas, en fait. pas vu en fait. je l'ai pas vu en fait. C'est à dire que. Et ils étaient aussi peut-être. Ils, ils disaient pas non. Ils étaient en mode. Ils étaient en mode, c'est tout le temps oui, tout le temps oui, tout le temps oui, tout le temps oui. Sauf qu'en fait, la cocotte minute, elle était en train de. de, de... Et c'est que c'est que en 2019-2020, avec cette année au téléphone avec eux, parce que je suis en famille, donc euh, du coup, euh, c'était le soir souvent, on s'appelait et tout, où, euh, où j'ai compris qu'en fait, les premières années, ça ne s'était pas aussi bien passé. Il n'avait pas forcément très bien vécu cette montée de popularité, euh, cette gestion d'être un petit youtubeur au sein d'un groupe avec des plus gros, c'est dur, tu vois. C'est hyper dur. C'est même terrifiant, parce que les gens, l'audience compare. L'audience dit euh, « Toi, t'es mieux que lui, t'es mieux que lui, on s'en fout. » Encore aujourd'hui, euh, Dès qu'il y a un groupe sur YouTube, c'est euh, « moi, je regarde lui, je ne regarde pas lui », machin, enfin, c'est ouais. les gens… Ouais, quand pas lui, parlé. il est là dans cette vidéo, c'est relou, ouais, ouais, ouais, ouais, lui, voilà, machin, vois. son humour, j'aime moins, ouais, lui, il fait moins de stats, C'est difficile nanana. à vivre, c'est vraiment difficile à vivre, alors que moi, j'étais trop content des vidéos qu'on faisait. Euh, je garde vraiment un super souvenir de... des vidéos. Tu vois, c'est marrant, mais là, on passe des extraits, je suis un peu mal à l'aise, parce que je les assume moins. On passe une vidéo de la Redbox, maintenant, je… je... Aucun problème, ouais. De ouf. J'ai vraiment des vidéos en tête, c'est incroyable. Mais est-ce que tu penses que le fait que toi, de ton côté, bah, t'étais avec ta femme, t'as commencé à avoir ton premier enfant et tout, ça t'a un peu écarté, tout ça Bah, c'est... En fait... Euh... Genre que par rapport au groupe, t'étais plus dans ton petit îlot. Alors oui, moi, je suis là, j'accepte, on fait nos vidéos ensemble et tout, mais j'ai ma femme, j ai, j ai En fait, j'étais en train de réfléchir à la temporalité, mais en fait, ma, ma, ma fille n'était pas encore née. Donc, euh... donc voilà, mais... Euh... Moi, j'avais des projets. La raison, ce n'est pas vraiment les enfants. La, la raison, c'est que j'ai des projets entrepreneuriaux. Je fais... je... Entrepreneurial, j'ai je fait autre chose. J'ai commencé à avoir la marque de vêtements. J'ai à... déjà fait d'autres sociétés, en fait. Je... Je... Je... Je... Si je n'avais pas fait YouTube, j'aurais fait de l'entrepreneuriat, je pense. Donc, euh... je kiffe l'entrepreneuriat vraiment. Et je le prône sur ma chaîne. J'en parle beaucoup et tout. J'adore ça. Je ne suis pas euh... le même profil, je pense, que Jordan, qui, à la base, est un artiste, tu vois, où il veut faire de la musique ou quoi et peut-être que s'il n'avait pas fait YouTube, il aurait peut-être fait euh, Bitmaker ou je sais pas quoi. Moi, je n'aurais pas fait ça, tu vois. Okay. Donc, euh, euh, donc, en fait, euh, ça fait que j'avais une activité à côté, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à consacrer. Ce qui fait qu'il y a eu des situations hyper désagréables pour les gars euh, où on tournait, ça se passait super bien. Et tout de suite après, moi, il fallait que j'aille sur un rendez-vous, euh, comptable ouais. ou je sais pas quoi. Ok, ouais, tu avais autre chose à faire. Et euh, ça, ça a été mal vécu par les gars, clairement, tu vois. Euh, ouais on en a parlé et puis, et puis voilà mais ils auraient peut-être aimé que, pense... que vous passiez un peu des moments ensemble en dehors des de vidéos ouf, de ouf. ou genre, ouais, ça, pas, ça, ça genre eu, une ça soirée ça, ça a eu lieu, resto, ça ou... a été beaucoup sous-entendu euh, que, que ces moments n'existaient pas ils existaient, ils ont existé euh, tout ça. c'est pas vrai, on a eu vraiment des, des moments ensemble mais, euh, mais, mais le, le, le, le truc c'est que euh, moi quand j'étais sur le tournage c'était un moment ensemble en fait pour moi genre il n'y a pas de genre je, je quand je suis sur le tournage j'appuie je sais pas un autre maxime qui prend pas de plaisir enfin ma dose humaine de, de joie et de partage elle a eu lieu pendant le tournage alors je suis d'accord faut pas il y ait que les tournages parce que c'est quand il y a des caméras t'es pas la même personne faut pas non plus euh. mais euh, j'avais j'avais pas besoin humainement de beaucoup plus que ce qui se passait sur les tournages avec ouais. eux j'y peux rien c'est ma nature c'est comme ça tu vois euh, et effectivement, je vais faire des choix parce que derrière, je, je m'étais engagé sur d'autres projets qui, qui me prenaient beaucoup de temps et juste le temps, je ne l'avais pas. Mais euh, voilà. Euh, et puis après, il y a les enfants et tout ça. Et puis de base, moi, je ne je, je vais pas boire un verre, en fait. Mmh. <rire> C'est-à-dire que mes potes, euh, quand je les vois, on se fait des week-ends pendant trois jours. C'est euh, deux fois par an. On partage un vrai truc. Mais, euh, mais je n'ai pas été éduqué dans le délire d'aller boire un verre. Euh, tu vois, genre, vas-y, demain, on va se boire un verre. Ouais. Parce que je sais pas, c'est comme ça quoi. Ah, bah après, chacun ah, sa ouais, personnalité. Ouais, voilà, la bien. même manière que peut-être que certains dans le groupe ont ressenti que c'était un besoin pour eux et qu'ils auraient aimé. Bah, après, si toi, c'était pas trop ton truc, bah, c'est pas grave. Ah. Ça, après, après ils m'ont avoué, enfin, euh, ils m'ont avoué, euh, oui, enfin euh, l'un d'entre eux m'a avoué en tout cas, qu'il y avait ce côté de, euh, où euh, ils, ils étaient fans, en fait, à la base, de Vodka et de moi. Et donc, du coup, il euh, euh, y avait ce côté intimidant. C'est le fait aussi qu'ils aient dit oui à tout et tout ça, parce que c'était en mode, voilà. Euh, et qui, du coup, ils ont été déçus que la relation n'allait pas plus loin. Okay. Parce que forcément, si tu apprécies quelqu'un, d'abord en vidéo, euh, tu le rencontres en vrai, et que tu vois que tu touches un plafond en termes de relation, parce que clairement, moi, j'étais en mode, je, je... on est, on est, on est collègues quelque part, tu vois, et ça s'entend bien. Et si tu es là, si tu as besoin, si tu as une merde dans ta vie, je, ouais, dis, je, suis, là. je suis là, tu vois, c'est arrivé, tu vois. Il y a eu des merdes personnelles dans leur vie. J'étais là, tu vois, plus que certains de leurs potes, tu vois. Mais... Et pourtant, je me considère comme comme un collègue. Mais c'est juste que hmm, j'avais pas plus à offrir parce que à une certaine limite, tu vois, j'avais pas plus à offrir. Euh, et c'est pas contre eux, tu vois. C'est faut pas le prendre mal. C'est juste comme ça. En fait, c'est qu'à un moment donné, euh, j'ai ma famille, j'ai ma vie, ouais. et je peux pas offrir euh, une amitié exponentielle à à, qui, à quiconque se présente dans ma vie professionnelle. Carrément. Mais euh, ça se comprend. Ça et voilà, c'est tout. Non, mais ça se comprend totalement. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, vu que bah, tout le monde a à peu près son envol, etc., ça, ça va être quoi la Redbox maintenant J'ai vu une vidéo YouTube intéressante qui disait que... Genre, je crois que c'était euh, Gibsy, Il disait qu'il te voyait bien comme producteur, éventuellement, un truc comme ça. La Redbox, ça va pr prendre des nouveaux membres Vous allez faire un casting Parce que je sais qu'il y a des gens maintenant dans tes vidéos, mais je parle au global, le projet, genre cet immeuble, ces gens qui sont employés, qui y travaillent, et tout ça. C'est quoi euh... ça en fait, la Redbox, c'est deux choses. Hein. Je te le redis à chaque fois, la Redbox, c'est deux choses. C'est le, le, le collectif, ouais. comme euh, les croutons, tu vois. Euh, donc c'est un nom de collectif, et c'est le nom d'un endroit. Et il y a un gros, euh, bah, une grosse confusion entre les deux. Euh, parce que euh, moi, je travaille à la Redbox tous, enfin, tous les jours. Quand je tourne, je suis à la Redbox. C'est mon lieu de travail. Euh, mais il euh, n'y a pas Massu et Néoxy et Vodka et Jordan dedans. Euh, donc la Redbox, en tant que collectif, c'est clairement terminé. Et il n'y aura plus rien. Euh, et clairement c'est fini euh, le lieu il continue de vivre et, euh, et du coup quand il euh, y a eu l'annonce du lot je voyais des trucs sur Twitter en mode est en PLS comme ça dans sa red box vide avec tu sais, des, des trucs de poussière qui rebondissent <rire> okay, ouais. euh, et ça a fait rire euh, du coup tous les gens qui travaillent à la rue parce qu'on est 30 c'est ce que tu disais ouais, c'est pas encore <rire> ouais on est 30 et donc il y, y, y, y a les équipes de production il y a les équipes de montage il y a les équipes commerciales il y a Space Fox et il y a des youtubeurs aussi donc, euh, donc voilà maintenant pour répondre à ta question, le projet d'incubateur tu vois, genre le côté euh, c'est un lieu où on fait venir des nouveaux talents et on les développe pour être très franc j'ai donné beaucoup pour développer des gens c'est de l'énergie que je ne remettrai pas okay. parce qu'elle n'a pas, pas été bien allouée voilà clairement j'ai développé beaucoup humainement, personnellement euh, pour mettre les gens bien pour pas qu'ils se sentent mal, etc et c'est un échec à ce, à ce niveau là, tu vois donc je ne retenterai pas l'expérience, en tout cas pas tout de suite. Et en même temps c'est très con parce que de cette expérience euh, j'ai beaucoup beaucoup appris. Bah ouais, donc tu pourrais Et je serais serai pas, pas, serai pas si mauvais, tu vois. Mais peut-être. Mais euh, mais non c'est là pour l'instant pas du tout envie. Euh, peut-être un jour euh, pour producteur, je sais pas, non. Je, je, je me sentirais assez euh, assez mal à l'aise d'aller voir, je sais pas du coup un TikToker ou je sais pas quoi et dire. Ouais, je... <rire> Viens petit, je vais faire de toi un grand. <rire> c'est genre le vieux baron tu le vieux baron plutôt. Avec un cigare, je sais pas. Euh, je sais pas, peut-être un jour, hein, mais. Je, je, je, non, mais non, en vrai, non. Je peux jamais dire jamais, mais je pense vraiment pas que je fasse ça. Okay. Non, mais c'est bien aussi que tu remis un peu au clair vis-à-vis de -vis, euh, la différence entre le lieu et le collectif. Collectif qui est terminé, mais lieu qui est toujours plein de vie, parce ah. que t'y t'en en toi-même, t'y as tes employés et tes projets. Et bah, ouais. c'est un lieu qui fourmille, genre, genre tous les studios sont occupés. Euh, les studios des gars sont devenus des, des studios de tournage ou des salles de réunion. Ou des... Ça vit partout, en fait. Ça court, ça machin. Genre, je peux pas. Enfin, j'en rigole avec les gens avec qui je travaille. Je peux pas traverser la Red Box qui est un bâtiment très long, hein, un bâtiment en longueur. Je peux pas traverser la Red Box en qu'on me pose 10 questions quoi. C'est vraiment. Euh... Je fais le tour par l'extérieur des fois. Aussi. Il, y de la, il y a de la vie. Bah ouais. Mais C'est génial, je, je vis ma meilleure vie d'entrepreneur dans la Redbox. Quoi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir d'entendre. Sur Twitch, il commençait à avoir des vraies questions autour du format un peu React. Il y a Pokémon notamment qui a été ban récemment pour ça. Parce ah que, ouais Ouais, bon, toujours. Hein, là, on... Bon, elle a regardé Avatar en live, hein, donc autant te dire que... bon, Elle cherche un peu. Voilà, elle cherche un petit peu, notamment autour des droits et compagnie. Sur YouTube, c'est encore différent, parce qu'il y a aussi un jugement un peu plus de fond autour de ces formats. Certains trouvent que c'est un peu, un peu pauvre, peu créatif, ou des trucs comme ça. Est-ce que toi, qui es en pratique, tu penses qu'il y a encore de l'avenir sur ce format Ou est-ce que, comme beaucoup de, de méta, de façon de faire à un moment donné, tu, tu, tu penses qu'il y a un risque de passer à autre chose Le fait de réagir à quelque chose qui ne t'appartient pas au début euh, la réact c'est un beau sujet c'est un vaste sujet euh, je pense qu'il y a un, un, une époque où la réacte, euh, j'ai l'expression sur twitter c'était le caniveau de la culture euh, et euh, c'est sûrement vrai j'en sais rien aujourd'hui ce que je pense faire en c'est euh, tant pis je, je dis comme je pense mais je pense que c'est une prestation comme une prestation de stand up euh, parce que, en fait, c'est un support, on s'en fout du support. Je, je... Réagir, c'est pas regarder, tu vois. Il y a des YouTubeurs qui regardent. Euh, moi, je veux que, en fait, le support, on s'en fout, tu vois. Et d'ailleurs, ouais. on en parle avec le crew, c'est qu'on a même fait une blague dessus. Lors d'une dernière vidéo, on a dit on pourrait faire une vidéo sur les pires condiments, enfin, sur les, les types de moutarde au pire, tu vois. Parce qu'on s'en fout de ce qu'on regarde. C'est qu'est ce que ça va nous inspirer comme van Et après, euh, comment dans le montage on essaye de, de, de faire en sorte qu'il y ait un rythme de vanne hyper précis qu'elle on, qu je vois ça comme des briques qu'on enlève et qu'on remet pour que pour que la personne sourie un peu toutes les 20 tout long, 30 ouais. secondes comme dans un comme dans un spectacle d'humour c'est pas du tout la même prestation il n'y a pas d'écriture euh, voilà c'est pas le même travail c'est aussi le fait d'avoir intégré dans mon équipe à un stand de peur qui fait que j'ai qui, qui, qui me suit depuis longtemps, Thomas, et qui du coup a apporté cette vision de. Parce que j'étais très étonné, vraiment. Thomas, au début, je, je lui dis Mais qu'est-ce que tu viens foutre là, quoi Tu fais de la scène, qu'est-ce que tu viens faire, justement, dans le caniveau de la culture Je comprends pas. Et il me dit Mais non, en fait, euh, ça, ça, ça, ça me fait marrer, c'est de l'impro, quoi. On dit pas que le théâtre d'improvisation, c'est le caniveau de la culture parce qu'il n'y a pas d'écriture. C'est incroyable, le théâtre d'improvisation. Hein. Genre, vraiment, j'ai fait du théâtre d'impro, c'est la meilleure chose au monde. Les mecs sont bouillants. Mais c'est. Euh, je, vais faire un, un, un comparatif, euh, je vais faire un comparatif avec le jeu vidéo. Pour moi, les meilleurs jeux vidéo au monde, c'est quand il ne se passe rien pendant trois heures, DayZ, et quand il se passe un événement, c'est incroyable parce qu'en fait, les trois heures où c'est rien passé, ça donne de la valeur à l'événement. Alors que Call of ou Fortnite, genre, j'ai rien contre ces, ces trucs, tu poses ton cerveau et tu joues, c'est trop bien, ou tu fais de la compète, tu trouves ton, ton amusement ailleurs, mais euh, un kill, c'est un kill. Ouais. Alors qu'un kill dans DayZ... C'est un kill, tu vois. <rire> quand tu es en train de te cacher, c'est le kill. c'était pareil. Eh bien, euh, l'impro, euh, c'est la même chose. c'est Potentiellement, il ne peut se rien se passer, ça peut être nul, pas drôle. Mais quand il va se passer un truc, genre, ça va être incroyable. Ça va donner de la valeur à ce qui vient se passer, tu vois, à, à, à, à l'événement qui, qui, qui arrive. C'est très intéressant, d'ailleurs, cette notion de support. Ouais, bah, en fait, le support, euh, c'est histoire d'avoir. En fait, le support, il est là pour l'accroche. C'est-à-dire que sinon, j'appellerais ça, euh, on raconte des blagues 1, on raconte des blagues 2, on raconte des blagues 3. Là, au moins, il y a une accroche. C'est les pires voleurs, les pires évasions. Ouais. On regarde un truc. Et en vrai, euh, les gens, ils viennent d'abord pour l'accroche. Alors que derrière, enfin, ils viennent d'abord pour l'accroche. Ils vont cliquer parce qu'il y a une accroche. Et ensuite, ils vont se dire, eh, en fait, je m'en fous de l'accroche. Je vais regarder des gars qui, qui, vannent. qui vannent. Mais je trouve vraiment qu'on est en train de faire... Euh, et j'ai de plus en plus de commentaires. Je suis sur une phase trop intéressante hein, de YouTube, j'adore, parce qu'en fait, euh, j'ai eu ma montée, et eu la phase où, comme je te disais hors caméra, euh, on est toujours un peu la, la, la pépite des gens, tu sais, genre, il y a très peu de gens qui nous connaissent, du coup, les gens, ils te recommandent, ils sont en mode, « Eh, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé lui tout seul, du coup, regarde. » Après, je suis devenu euh, gros mainstream, machin. Et après, euh, comme tous les gens mainstream, je pense que c'était un peu l'homme à abattre, genre, bah, c'est bon, lui, on l'a vu. Et là, je suis sur la, sur la descente ou la stagnation, et... Euh, et, les, et je reçois plein de commentaires qui disent Putain, ça fait deux ans que j'ai arrêté et j'ai repris par hasard. Et c'est incroyable euh, parce que c'est plutôt la même chaîne. Euh, et c'est une double lecture. Ça, j'adore. Enfin, genre, c'est truc que je recherche à fond aussi, tu vois. Si je fais un parallèle avec les films Pixar, euh, les films Pixar, quand tu regardes Nemo, que tu es 40 ans ou deux ans et demi, tu passes un super moment. Mmh. et ben, euh, et ma chaîne, sans que ce soit aussi extrême, j'espère que c'est un peu ça, tu vois. C'est-à-dire qu'un gosse de 10 ans qui est au collège ou quoi. Il passe un bon moment, il voit des mecs euh, rigoler et tout, réagir. Et quelqu'un qui a 30 ans, il y a des vannes un peu sous-jacentes qui le font bien marrer. Je ne je dis pas qu'on y arrive, mais, euh, mais, mais quand je vois les stats, un peu quand même, tu vois. C'est euh... assez drôle parce que j'avais un point sur ça. J'allais dire une des difficultés des créateurs qui pour, pour, pour perdurer dans le temps, ça consiste notamment euh, euh, le fait de faire des formats toujours frais qui permettent un peu de rajeunir leur communauté. À perdre un peu certains originaux, mais qui permet du coup de te renouveler en continu. Alors que si tu es un créateur et que tu gardes toujours les, la même tranche d'âge, la même communauté, c'est Vi vieillit que... avec toi, quoi. Ouais, sauf qu'en vieillissant avec toi, bah, au fur et à mesure, il commence ouais. à s'intéresser à autre chose. Et si tu commences à enfin, si tu continues d'intéresser que ces gens-là sans au bout d'un moment rajeunir ces derniers et donc apporter du sang frais dans ta commune, bah tu, tu meurs au fur et à mesure avec eux. Ouais, c'est l'entonnoir, après, c'est comme je disais, c'est que même si ça divise par deux, ça restera acceptable pour moi. Hein, vois, enfin, franchement. Et donc, du coup, ça passe par ces formats-là, euh, un petit peu bah, Pour l'instant, en fait, j ai, j ai, j ai, ça fait un an, que je, enfin un an, même deux ans, depuis le Covid, que je fais des réunions à la preuve en disant, on disant, est-ce qu'il faut arrêter les React, est-ce qu'il faut arrêter les, les, les gros formats euh, Enfin, on va arrêter les gros formats maintenant, mais genre, euh, j'arrive pas à me décider, en fait, c'est que je prends trop de plaisir à faire les React vraiment. C'est pas du remplissage, tu vois, j'ai vraiment envie de faire les React. Sauf que c'est vachement différent que les gros formats qu'on fait, euh, euh, je ne sais pas, les, les grosses émissions genre Food Truck Challenge ou je suppose sais pas ce qui est, les pires entreprises. Ou ouais. enfin, là, ça demande de la prod, ouais. de, de l'organisation du projet. C'est un peu tout le problème de ma stratégie depuis le début, de diversifier, de faire plein plein de trucs différents. Euh, c'est que du coup, les gens n'arrivent plus trop à me cerner. Puis il y a des gens qui vont adorer les vlogs. Donc ils disent « Ok, je suis ce gars-là pour les vlogs. » Parce que maintenant, il n'y en a plus. Bon, Covid. Hein. Il y en a d'autres qui arrivent. mais euh, Et du coup... Euh... C'est difficile pour les gens qui viennent que pour un format. Les gens fans de React, quand je sors un vlog, ils s'en foutent. Quand je sors un gros format, ils s'en foutent. Les gens qui viennent pour les gros formats, que je sors une React, s'en foutent. Donc du coup, en fait, il y a plusieurs communautés en fait. Il y a plusieurs y gens. Plusieurs qui, communautés ouais. dans la communauté. Ouais, vraiment, vraiment. Je te jure. Donc voilà, les gens qui viennent pour le Fit and fun, bah, ils ont qu'une vidéo sur deux qui leur plaise. Euh, mais en vrai, pour l'instant, ça m'a réussi, et voilà. Mais euh, mais je trouve que oui, globalement, j'ai gens ont vieilli avec moi et que ça marche quand même parce qu'au final euh, c'est pas du tout le même gâteau à partager tu vois Genre quand on était au tout début de youtube c'était que des jeunes qui étaient sur la plateforme maintenant il y a toutes les générations donc au fait, te, tu peux faire marrer un mec de 60 ans comme un mec de 10 ans je le vois plus comme une plateforme jeune même si elle est encore jeune mais ça va devenir ça va devenir la télé youtube hein, ça va devenir un truc de vieux en vrai ok oui <rire> tiktok arrive mais les amis ouf. tiktok arrive et ils cassent des vélos et ils font mais même moi même moi regarder une vidéo en 16 9e genre vraiment regarder comme ça avec le, tu sais, le bandeau ah. je, je, je, me, je me le dis tu vois genre tu passes d'un insta reels à, à, à tiktok à youtube tu sais mais on est en quelle année là tu sais, genre je me dis mais c'est pas ça va pas là si tu es obligé de retourner en 16 9e c'est quoi ce délire c'est ah, vraiment pas, ouais. franchement le décalage qu'il y a entre notre génération où nous, on était full YouTube 16 neuvième et nos parents regardaient la télé, c'est le même que quelqu'un qui regarde sur YouTube en 16 neuvième et quelqu'un qui est en train de scroller sur TikTok. Il euh, y a un décalage d'usage qui est fou. YouTube, c'est old school, mais vraiment. Je... Et même maintenant, je suis sur YouTube, je lance short, tu vois, par réflexe, alors que je suis YouTuber et que tous mes contenus sont en 16 neuvième. Et tu Donc, regardes quand même un peu short ouais. sur le et format je... téléphone et tout Et là, 90% de ma consommation YouTube, c'est short, ça, Arrête. je pense. Bah, je pense, ouais. Tu te butes aux shorts bah ouais, mais. Non, c'est intéressant l'entendre, <rire> c'est intéressant, intéressant d'écouter. <rire> mais je fais pas exprès, c'est juste que j'ai pas le time mais que du coup, quand je sors mon téléphone, comme tout le monde. Euh, le soir, non, le soir, canap, je lance une vidéo, euh, je lance une vidéo YouTube euh, d'une passion de paramoteur, de, de bateau je sais pas quoi, mais d'un vlog, clairement, c'est mon moment Netflix euh, chill, enfin, du coup, YouTube chill. Euh, mais dès que je suis en journée et tout, je, je lance pas de vidéo en 16 neuvième. Ça se voit que t'es un gros en consommateur en fait. de YouTube. C'est très bah. intéressant ce point, avec le ne serait-ce que le format. Euh... Je te dis ça parce que je vais passer un mois en congé patte ou euh, entre deux biberons en mode ah, « la, la vie !» Un <rire> peu de dopamine. <rire> D'ailleurs, en euh, parlant de plateforme, sur, sur Popcorn, tu évoquais Twitch en me sur ton Twitch Tracker. J'ai vu que tu t'en as fait quand même un petit, une petite dose, j'ai même pu voir un, un studio Streambox euh, avec wow. un petit clip où tu faisais du, du piano, c'était assez, assez stylé. C'est peu utilisé, mais est-ce que ça reste quelque chose qui t'intéresse, euh, le, le stream Bon, euh, t'en faisais il y a longtemps, mais ouais. je parle le stream de, de 2021 et tout, c'est porteur Ou alors peut-être qu'à l'heure actuelle, ça prendrait trop de temps, sachant que le stream, c'est un investissement. Et pour que le stream fonctionne, c'est du 3, 4, 5 heures par jour, du 150 heures par mois, est-ce que dans ta vie actuelle il y a la place pour 100-150 heures par mois? Je vois déjà des noms de la tête. Ok, simple, basique. Tais-toi, Maxime. En fait, Twitch, c'est mon premier amour. J'ai commencé sur Twitch. Je suis streamer de base. Ce clip, je l'avais trouvé très stylé d'ailleurs, je me permets. Ah, ça, c'était le live du confinement. Ouais. Le petit Streambox, je vois qu'il y avait de l'idée, quoi. On Mais c'est que bon la Streambox bon était déjà morte et enterrée au moment où j'ai fait ce live. Hein. Ah, là, oh, ouais. ah, là, elle n'existe plus Ça sera le refrain. Ah non, elle non, n'existe plus. On non, c'est bon la compta bon maintenant. C'est la compta, il y a des cloisons, il y a des imprimantes. <rire> merci, euh, non, non. Allez, merci beaucoup. Euh, bah en fait, euh, donc oui, donc, imagine-toi. Je viens de Twitch, j'ai fait mes premières années sur Twitch. Sur une plateforme qui était naissante, débutante et tout, et genre, euh, c'était trop bien d'être sur Twitch et tout. Et donc, je me suis toujours... Euh, dès que je vois Twitch, je me dis, euh, c'est la maison, quoi. Enfin, tu vois, genre, genre j'ai trop d'affect pour Twitch, parce que c'est par ça que j'ai commencé, vraiment. Et du coup, aujourd'hui, je suis YouTubeur de 2000%, et dès que j'ai l'opportunité de faire du Twitch, je suis en mode, mais oui, bien sûr, genre, c'est mon premier amour, j'ai envie d'y retourner euh, de ouf sauf que ça a changé, il faut faire des volumes horaires maintenant pour que ça marche, il faut être régulier, plein de trucs et puis, puis, puis je, je serais sûrement un très mauvais streamer parce que, parce que malgré le fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années de ma vie, ça a beaucoup changé et tout ça ouais. euh, mais du coup c'est vrai que cet échec qui est la streambox, donc pour les gens qui ne savent pas, c'est juste que, que euh, j'ai euh, impulsé la création d'une euh, salle de stream lors de la création de la Redbox, qui n'a pas servi du tout et qui a coûté très cher euh, donc vraiment échec de ouf et euh, et à chaque fois que j'ai l'occasion de refaire un petit live et tout ça, je suis trop content. Mais le gros truc qui me freine, c'est qu'à chaque fois que je reprends un live, je n'ai pas, pas, pas un setup live, vu que je live pas. Donc je suis en mode, OK, il faut installer un setup live. Et là, je me rends compte qu'en 5 ans, 6 ans, je ne sais pas, la dernière fois que j'ai streamé, rien n'a changé. C'est toujours aussi galère, tu vois. De faire fonctionner un setup de stream, c'est un enfer sur Terre. Tu sais de quoi je parle. Setup double PC, euh, ah ouais, ouais, ouais, euh, bah, les cartes sonnées. Pour faire un stream, je ne fais pas un double PC. Mais, mais oui, oui, ça, euh, les, les délais de son entre les cartes, il y a toujours 12 000 problèmes. Et, euh, et pour avoir discuté avec plein de streamers euh, d'aujourd'hui et tout ça, ils me disent Mais il y a toujours des merdes, tout le temps. C'est pas YouTube actuellement, comme ici par exemple, il y a un studio avec trois caméras. Euh, je sais pas si elle bouge une fois que entre deux accords si, si, au si, libre. Si, si, si. si, si. Ah, tu sais que genre, ce studio, ouais. il réutilisait pour d'autres trucs. Je serais capable de dire à des viewers d'autres émissions qui sont dans ce même studio. Et ils diraient « Mais non, je crois pas. <rire> » Allez, Ici bah non, à Webedia, dans les studios, tout bouge. Je, je pourrais vous donner des noms des de, de, émissions qui ont lieu, par exemple, sur le plateau de Popcorn. Je me disais, attends, mais ça, c'est sur le même plateau de Popcorn. Ouais, mais non, ouais, je ne reviens pas, mec. Ouais, ah, j'avoue, j'avoue. Bah, on peut lire, dire, on a le droit dire. QG, oui, oui, le QG Popcorn, c'est au même endroit. Le QG Popcorn, c'est le même Alors que ce n'est pas bah... tout à fait. Pareil. Mais il y, y, y a même d'autres trucs encore qui sont ah, faits là-bas. Bah, les bah, gens ouais. ne s'en rendent pas compte. Bah, L'arène à Webedia, il y a beaucoup de trucs. <rire> Clairement, c'est ouf. Mais tout ça pour dire que euh, remettre là toutes les cames, etc. Si tu suis ton code, tes fils et tout ça, ça remarche, quoi. Je veux dire, globalement, euh, le stream, <rire> c'est une autre histoire, quand même. Hein. C'est encore un peu artisanal. Et c'est aussi ça qui m'a fait un peu quitter les streams, c'est que je me suis dit, putain, Twitch, euh, avancez plus vite que ça, quoi. Moi, je voulais avancer plus vite que Twitch, en fait. Et j'ai eu raison, parce qu'on faisait entre 2 et 10 000 viewers en 2014. Avant que ces stats-là soient devenus des stats normales, il a fallu attendre 5 ans, hein, Bien sûr. Tu vois donc, euh, je, en fait, régulièrement, je revenais sur Twitch pendant ces années-là, je me suis dit, bah, rien n'a bougé. Quoi. Et en fait, Twitch a vraiment pété sur les deux dernières années. Hein. Sinon, c'est une stagnation pendant cinq ans à mourir d'ennui. Attention, les créateurs qui sont dessus, déchirent et je, je les ai suivis et tout ça, et je me suis dit, mais ça, ça ne peut que marcher, mais c'est quand que ça marche Et ce n'était pas la faute des créateurs, c'est la faute d'une plateforme et de hardware et tout ça. Bah, après, euh, euh, et le gâteau, on enfin, fait un gros taf aussi là-dedans pour démocratiser, pour que tout soit plus facile. Moi j'aurais rêvé à avoir un stream deck, j'avais pas de stream deck, tu vois, pour changer les scènes, tu faisais à la table. À la souris, ah ouais. c'était horrible. Bah ouais, donc donc euh, ça avançait pas assez vite et, et YouTube a avancé beaucoup plus vite pour le coup. Et aujourd'hui, euh, faire une vidéo, bah, ça marche, j'ai mon setup, je fais rec, ça rec, tu vois, c'est une simplicité aussi. Euh, voilà, et euh, je sais pas pourquoi j'ai dérivé sur ça, mais ce qui m'a aussi fait arrêter le stream, c'est que je pense qu'en si tu, tu mets tous les créateurs réunis, les tiktokers, les youtubeurs, les streamers, les machins, le taf le plus euh, psychologiquement difficile, c'est streamer. Y a pas, pas j'ai jamais fait rien de plus difficile en termes de création de contenu qu'un stream. Ouais, je euh, Tu t'es vidé de ouf. Et ça demande une préparation de malade avant. Ça demande une énergie que tu calcules pas trop pendant le truc, mais une fois que tu as fini, tu sais ce que tu as donné. Et... Euh, je, comme plein de streamers, c'est impossible de trouver le sommeil après un stream. Tu as donné trop es trop dans, un, dans une énergie de ouf. Tu ne peux, peux pas dormir. Donc ça veut dire que souvent c'est le soir, donc du coup tu te couches tard. Ça décale ta vie, ton hygiène de vie et tout ça. C'est difficile de, de streamer. C'est ça que je stream le matin ou l'après, midi ça c'est... Je stream jamais le soir quasiment. Enfin, ouais. si de temps en temps, en Sinon, il faut s'appeler Akilu et il faut être avec ouais. le, le fameux cheat code d'être au Canada. C'est incroyable. C'est la meilleure vie de streamer de streamer au Canada avec 6 heures de décalage. Ça veut dire que... Euh, si je dis pas de bêtises, euh, à 18h, tu as fini, quoi, max, quoi. Bah oui. Et, et donc, du coup, toi, à l'heure actuelle, ce serait pas du tout un projet bah de, de faire, refaire un peu de Twitch, voire ne serait-ce que peut-être des, si, si. des émissions, un truc Deux, trois fois, comme ça, pour, pour, pour me rappeler les bons souvenirs, mais euh, être régulier, impossible pour l'instant. Okay. Mais, euh, maintenant qu'il y a du monde qui travaille avec moi, qu'on est une trentaine, c'est l'avantage aussi, c'est qu'il y a des gens qui peuvent porter ce projet-là, dire, bon, Maxime, je te propose qu'on fasse du stream. Je vais créer une émission, je vais l'écrire, machin bidule. Toi, tu as juste à mettre les pistes sous la table. Allez, mettre clés en main. quoi. Ok, bah, c'est ce qu'on est, ce qu est en train de discuter. Il faut le me mettre en place maintenant. Mais... Euh, ça, ça j'aimerais bien, tu vois intéressant. Franchement, le fait, le, le, ce côté un peu clé en main et tout, euh, d'avoir des gens qui peuvent te porter un projet, euh, c'est plutôt pas mal. Et, et, et j'aime bien le fait que tu es parlé de, parmi tous les créateurs, le truc le plus relou, c'est vraiment de streamer, parce qu'en termes de charge mentale et tout, c'est beaucoup plus... Moi, ouais. j'ai commencé pareil, c'est-à-dire que je streamais. Après, j'ai arrêté le stream, je faisais de temps en temps des émissions, mais je faisais que des vidéos. Et maintenant, je fais les deux. Donc, <rire> je, je, je prends les deux. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est vrai que là où la période où, où mentalement, j'étais le plus tranquille, que ce soit dans... Dans mon temps libre, dans les choses que je voulais faire, les... c'était vraiment quand je créais que des vidéos et j'adorais ça. Créer que des vidéos, quand tu peux te permettre de vivre que de ça, c'est la folie. Mm. Parce que, ok, les tournages, il faut des idées. c'est. Bah T'es offline, on va dire, le plus... la majeure partie du temps. La majeure partie oh. du temps, t'as quand même voilà. du temps libre, c'est plutôt cool. Et si tu t'organises bien, vraiment bien, mm. en faisant plusieurs tournages en quelques jours et tout, tu peux même prendre vraiment du pur jour off. Mais à multiples reprises. Alors que streamer, tu ne peux pas multiplier les 4 jours off, les 3 jours off. Les, les ça, trucs, ça, vraiment, j'en ai voulu à Twitch. J'ai même fait un tweet dessus, je crois. Euh, faut pas que je tweete. Hein. Je ne suis plus sur Twitter. Faut pas que je tweete. <rire> C'est pas bien. Mais j'ai dit, genre, super, super, la santé, super de préserver la santé mentale des, des, des, des, des streamers. Parce qu'en en fait, un streamer, il ne peut pas prendre de vacances. L'algorithme Twitch lui dit ne prends pas de vacances, je vais te défoncer. C'est horrible, tu vois, c'est vraiment maltraité et pas respecté les gens qui font vivre la plateforme. C'est abusé de faire ça, tu vois. Et YouTube fait pareil, hein la, le Créateur Studio, qui est l'application euh, ouais. d'analyse des statistiques de YouTube, il y a des phrases, des tournures de trucs qui te disent euh, « Félicitations, euh, ta vidéo marche bien » ou euh, « Tu es une énorme merde, c'est une fin de carrière, bravo à toi ». C'est vraiment ça, tu vois. C'est vraiment rendre les créateurs addicts pour qu'ils ne s'arrêtent jamais de créer, euh, parce qu'en fait, s'il y en a un qui, qui, qui fait un burn-out ou qui est pire, il sera remplacé par un autre, tu vois. Et, euh, et ça, euh, Twitch, c'est vraiment les pires, pour le coup. C'est les pires, pires que YouTube. Ils sont horribles, ils ne préservent pas du tout la santé mentale de leurs créateurs. Et, et, euh, et voilà, c'est abusé, tout simplement. Ah, C'était un point assez intéressant. Hein. Ça fait plaisir de l'aborder. Mais du coup, on ne peut pas se plaindre parce qu'on a des métiers de ouf. C'est ça, et c'est pour ça que je me suis fait défoncer sur Twitter. J dit, à part la santé mentale des YouTubeurs, ah, pardon, <rire> et, euh, et je suis d'accord je suis d'accord en fait euh, je, je vais juste dire une phrase sur un truc c'est que euh, dans nos métiers on travaille beaucoup beaucoup beaucoup mais on travaille pas dur travailler dur c'est euh, quand tu te lèves le matin ouais. et que tu t'as pas envie de t'as pas envie de, de aller aller, et, ouais, ou voilà ouais, ouais, j'ai fait faire. des un très bon exemple j'ai été nettoyer des chantiers euh, mmh. à la main après les chantiers tu dois nettoyer toutes les poubelles du chantier Bon, bah ça, c'est travailler dur. Alors que c'est peut-être que 25 heures par semaine, mais c'est pire que 70 heures quand tu fais des vidéos YouTube et que tu kiffes ta vie, tu vois. Bien sûr. Donc. Euh... On est d'accord. Ouais, D'ailleurs, ça, ça, ça prend mon dernier point que je voulais euh, aborder. Euh, ça, c'est un truc que, dont je parle souvent. Tu es, es, es très peu présent sur les réseaux. À euh, l'air des dramas un peu incessants, euh, des réponses des droites à gauche, euh, du côté aussi un peu plus, euh, et ça, on, où ça éclate ta concentration. Euh, ça, ça, ça, ça Vraiment, ça, ça, ça éclate ton, ton, ta concentration, toutes ces notifs, tout ce côté scroll incessant et tout. Est-ce que cette barrière était volontaire pour te protéger C'était ouais, pour préserver C'était quoi l'idée À fond. De quoi 100%. J'ai arrêté de me battre avec Twitter. Euh, Twitter a gagné euh, ou a perdu, je sais pas. Euh, je me suis cassé vraiment, genre dégoûté cette plateforme. C'était mon réseau social préféré, c'est devenu mon réseau social. Je le déteste. Enfin, euh, je ne peux plus y aller vraiment. C'est, mais ça a changé. Hein. C'est-à-dire qu'au début, en fait, j'ai commencé à me prendre des trucs et tout. Vraiment profondément injuste. Mais des histoires, mec. Mais des délires, hein, mec. Des, des, des foules délires des, des, des... genre c'était une histoire d'abord avec vodka ça a commencé avec vodka l'histoire euh, euh, c'était que son grand père était décédé qu'il avait chopé l'héritage de son grand père et qu'avec son l'argent il avait payé son studio à la Redbox et que du coup il avait renoncé à lui offrir des, des funérailles dignes pour payer un studio à la Redbox oui je me sors c'est sorcieux ça S son grand père est même pas mort donc en fait j'ai commencé à voir ça je me suis dit ah ouais c'est stylé et ça faisait des, à base des de, de, de dizaines de milliers de retweets. Et il y a des gens qui y croient, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, euh, je me prends un truc où je, je bats ma femme et ma fille, tu vois. Je rentre le soir, je dis, apparemment, je, je te bats. Donc, elle a rigolé. Et euh, c'est odieux, tu vois. Genre, c'est horrible, tu vois. Je l'ai vraiment mal vécu, tu vois. Je me suis dit, mais euh, là, c'est devenu quoi, en fait Genre, tu n'as plus de justice. C'est le Far West, full Far West. Genre, ça n'a plus aucun sens et tout. C'est incroyable tu vois genre vraiment j'ai dis ok bah je me casse tu vois je me casse et vous pouvez écrire ce que vous voulez je n'y prêterai aucune putain d'attention, mais vraiment aucune tu vois et ça a changé ma vie c'est pour, je... pour le mieux bah oui de ouf je, je, je, je, je suis trop content je suis plus sur twitter je ne vais plus sur twitter et puis, et puis c'est tout tu vois et en fait euh, tu vas plus sur twitter bah, tu... peut le but de ces trucs là c'est de faire réagir le créateur dire comme je suis en train de le faire je suis trop con <rire> Je suis vraiment trop con en fait. Je n'apprends pas de mes erreurs. Pour le coup, c'est moi euh... qui t'ai posé la question. <rire> donc, au moins, t'as <rire> cette excuse-là. Non, mais euh, mais, euh, mais voilà, mais c'est le but. Le but de aussi le aussi le créateur ne, ne réagit pas. Bah, ça n'a aucun sens et ça retombe. Tu vois. Et donc là, non seulement je réagis pas, mais en plus je vraiment. Ça, je ne sais pas si je ne sais pas s'il y a eu des trucs sur Twitter. J'en ai aucune idée. Je ne le saurais pas. Donc euh, donc euh, voilà. Et, et donc euh, ça m'a fait beaucoup de bien. il n'y avait pas que ça. C'est qu'en fait, peu importe ce que tu dis sur Twitter, il y, y, euh, y a du négatif, en fait, tu vois, vraiment du négatif. Ça a regroupé une proportion de gens qui sont là pour euh, <rire> du sang, pour du sang, tu vois. Ouais, J'avais lu un truc qui était assez intéressant, assez drôle sur Twitter. Il y avait des gens qui disaient euh, « Twitter, c'est comme un, un bocal géant de cornichons. Genre, quand tu arrives, tu es tout euh, normal, puis après, tu trempes dans le vinaigre et tout le monde est aigri à la fin." <rire> Ça te consume. L'apologie la, la, <rire> du bocal de cornichon, j'ai trouvé ça trop drôle. Genre, genre t'es tout neuf comme ça, puis après, tu rentres dans le bocal Twitter ouais. et tu rentres dans une masse où tout le monde est gris, tout le monde est. Mais en fait, en fait, en fait je fais parce que je, je me suis cassé Twitter parce que j'ai envie de me focus sur ce qui me fait le plus kiffer, c'est-à-dire faire des vidéos. Et j'ai pas le temps de gérer les deux. Mentalement, je peux pas le gérer les deux. Mais euh, si demain, je ralentis le rythme de vidéos YouTube et tout ça, ça m'amusera d'aller sur Twitter et de foutre le bordel, tu vois. Vraiment. Je me nourrirais de ça et je serais, je serais content parce que j'ai le temps de le faire. Mais quand tu es focus sur autre chose, tu ne peux, tu, tu peux pas te splitter en deux. Mais j'aimerais un jour revenir sur Twitter. Et tu et sais, genre, en mode, en mode un peu le youtubeur retraité qui est là, genre, alors, <rire> j'ai quelques dire, trucs vous des à vous dire. Ça, ça me ferait rire, tu vois. Le, le côté injustice aussi est pas mal parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle euh, genre euh, moi, moi j'en parlais euh, quelques fois notamment hier dans Radio Street mais je disais que le modèle maintenant des, des, des dramas du côté place publique, euh, justice populaire et tout ça, ça me déplaît de ouf les, les tournures que ça prend. Il hein. y a des euh, gens ils ont été accusés de trucs et je suis bien placé à la Redbox pour en parler euh, qui sont faux tu vois. Donc euh, qui sont faux et en fait c'est trop tard c'est à dire qu'en fait tu peux être accusé du pire truc possible. Et puis, euh, même si, limite, la justice rend sa décision, les gens n'ont rien à foutre et ne le sauront jamais, tu vois. L'arbitrage, la, il aura été fait euh, en dessous du trade de malade qui a fait 50 carottes, c'est tout. C'est ouf, mec. Mais, ce a, Mais... Est un, exemple concret, un exemple concret de ce que tu dis, c'est, tu te rappelles l'affaire, je ne sais pas si tu as essayé, la Ligue du LOL Ouais bah, la ligue du lol, quand c'est sorti sur Twitter, euh, giga drama et tout machin, nan, nan, des gens qui se font virer à toute berzingue et tout ça machin, euh, pour une partie en tout cas, ils ont porté plainte, ils ont gagné mm -hmm. quelques années plus tard. Mm -hmm. Pourtant, je suis sûr que tu demandes dans l'imaginaire collectif des Bien gens, ça. la ligue du lol, ces personnes-là, enculés. Ah. et ils s'en ah, battent ouais. les couilles que Absolument. au final, c'était peut-être pas réellement la manière dont a été présentée. Ah, tu peux, tu là. peux, bah, tu peux détruire, tu peux détruire quelqu'un. Il y a plein de gens qui. Euh... Qui mentalement sont au fond. Enfin, franchement, pour euh, pour survivre à ce que ce que Twitter peut te faire, il faut, faut avoir. Un... Moi, franchement, je disais à ma femme, je, je suis content de de de. de... C'est bête à dire, ça c'est très romantique, mais de t'avoir et puis surtout d'avoir un équilibre émotionnel important. D'avoir, j'ai pas eu de soucis dans mon enfance, j'ai des parents, tout va bien, tu vois. Mais quand t'es un peu fragile de base, tu te prends ça dans la gueule. Bah, bon courage, tu vois. Et j'en ai vu et j'en vois encore. Euh c'est encore passé bah un truc c'était aux z la dernière fois je fais mes frères euh, je sais plus comment s'appelle la meuf euh, qui s'en est pris plein la gueule pour ah un, ouais. tu vois genre c'est délire tu vois c'est un tribunal le euh, ah, ultime euh, ouais enfin bref c'est fou tu vois c'est juste euh, je peu, peu importe le cas et peu importe l'histoire et même si c'est euh, justifié peut-être que la personne a fait une merde genre ça rien du tout ben c'est de toute façon démesuré et c'est de toute façon pas le rôle de Twitter de faire ça et il n'y a légalement euh, aucun recours à ça en fait c'est le Far West. Mais vraiment, genre, les types qui allaient découvrir l'Ouest de l'Amérique pour aller chercher de l'or avec des fusils où il n'y avait pas de loi. C'est ça, en fait. Il n'y a personne pour te protéger, Twitter. Personne. La France ne fait rien. La police ne fait rien. <rire> genre, vraiment, c'est fou, tu vois. Et, euh, et en fait, ça me fait chier. Pas pour moi, parce que, euh, quand, encore une fois, j'ai l'équilibre euh, émotionnel pour... Euh, pour prendre la décision de me casser et puis, et puis pour, euh, pour aller faire ma vie ailleurs, Mais... Euh, mais euh, ça me fait peur pour d'autres gens, tu vois. Moi, je, franchement, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu encore de trucs euh, un peu graves, quoi. Malheureusement, tu vois. Ouais, je comprends. Bah, en tout cas, franchement, euh, c'était un point euh, qu'il me semble important d'évoquer et qui vient clore euh, cette émission qui était euh, très complète. Bah avec plaisir. Franchement, merci à toi d'avoir accepté de venir, euh, Mixem. Franchement, c'est fait, on l'a fait. Ça y est, on l'a fait. <rire> on en avait parlé il y a deux ans, et on a enfin réussi à se caler. Donc, je te remercie d'être venu. Je pense qu'on a quand même fait le tour. On a parlé de toi, de ta carrière, de la Redbox, de ton avis sur des sujets. Tu vois, c'était, voilà, j'ai essayé de travailler ça en ce sens. J'espère que ça t'a fait plaisir aussi de t'exprimer. De... Tu bosses bien, tu bosses bien. Merci. Tu bosses bien. Et j'allais dire un truc tout à l'heure par rapport au stream. Vraiment, ah, c'est que euh, quand je disais que streamer c'était difficile et tout ça, l'intro que tu as, as faite et toutes les intros que tu fais il euh, n'y a pas de cut, hein. les gens sont peut-être pas sûrs il n'y a pas ah, de cut vrai. et tout ça il euh, faut être streamer pour faire ça. il ouais. n'y bah, a, a pas de secret. C'est hein. full impro pro, hein, j'en vois. vois euh... Ah mais il euh... y a zéro bafouillage. <rire> c'est clair, net et précis. Moi je fais la même intro, je fais... Bon, on va la refaire du coup. <rire> Donc bravo, franchement. Très, très, très Bravo. Tac. Merci beaucoup, ça avez plaisir. J'espère également dans le chat que vous avez apprécié cette émission. Euh, Zachor au Libre continue. Et c'était top de, de, de démarrer 2022 ainsi entre Robalas à Mixem et la semaine prochaine Amaru, voilà, je vous le dis. Dans deux semaines émission spéciale et dans trois semaines Kamel. Zachor au Libre, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que ça vous a fait plaisir. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci encore à toi, Amixem. Et on vous dit à la prochaine, les amis. Bisous